Salut c'est JS, bienvenue sur la chaîne de l'association Topla pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui on discute avec Thomas Webel. Euh, Thomas et moi ont joué dans le même groupe de musique il y a presque 15 ans et depuis nos chemins se sont un peu séparés. Il a poursuivi ses études de psychologie et quelques années plus tard il s'est engagé en politique. Aujourd'hui il est élu local à Clermont-Ferrand, il travaille sur un projet de rénovation des cours d'école. Et ça du coup c'est super intéressant parce que ça a nous a amené à discuter de questions importantes en éducation comme l'importance de l'aménagement des espaces, la place de l'informel et du jeu libre dans la vie des enfants, la fonction des temps de récréation dans le quotidien des enfants à l'école. Thomas est également père de famille, donc on abordera un petit peu sa vision de la parentalité en tant que psy, papa ou élu, quoi. Allez, c'est parti. Donc, bonjour, Thomas. On fait cet entretien filmé pour l'association Topla, euh, qui fait la promotion des méthodes d'éducation alternatives. Euh, merci d'avoir accepté de nous rencontrer, de répondre à nos questions. Merci à toi. Euh, J'ai fait une petite euh, introduction, là, euh, est-ce que tu as quelque chose à redire <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu veux euh, rajouter ou enlever quelque chose Non, l'introduction c'est ça. Après mais mon, mon diplôme en psychologie, alors que c'est psychologie du travail en particulier, mm -hmm. euh, j'ai aussi continué des études euh, dans un autre domaine plus industriel, qui est la qualité, la sécurité et l'environnement. Ça n'a pas de lien directement avec ce qu'on va euh, parler, euh, mais voilà, mm -hmm. et je travaille dans le, le, le monde hospitalier. D'accord. Donc ouais, ça n'a pas forcément de rapport direct avec euh, l'éducation en particulier Non, euh... ce, qui, ce qui fait aussi le charme des fonctions électives, c'est qu'ensuite ouais. les dossiers euh, que tu as, que tu peux mener euh, pour le territoire, ce n'est pas forcément des dossiers sur lesquels tu es technicien mmh. et sur lesquels tu es spécialiste. En, en fait, tu amènes une, une volonté politique, mais derrière, euh, bah, on a des services avec des grands spécialistes euh, sur les différents domaines, euh, on recrute dans la France entière, Donc euh, voilà. pour l'aspect technicien, on n'a pas forcément besoin d'être spécialiste euh, sur en tout cas des villes comme euh, Clermont-Ferrand ou la métropole clermontoise. Ok, bah, on peut approfondir ça. Euh, je ne crois pas qu'on ait déjà parlé des raisons qui font que tu t'es engagé en politique et euh, de comment ça t'est venu. Mmh. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu euh, ton parcours euh... Bah en fait, ouais, pourquoi tu as décidé de t'engager en politique euh, ouais. euh, Très rapidement, en fait, euh, on va dire que c'est pas une idée euh, ancienne, euh, dans le sens où je me suis engagé quasiment par hasard dans la politique, en adhérant euh, au parti dans lequel je suis adhérent aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts, euh, tout simplement par une sensibilité à l'environnement, euh, on va dire, il y a, il y a six ans. Euh, avec euh, bien sûr le, le défi climatique, euh, les, les problématiques environnementales euh, diverses, euh, sur lequel je me suis dit que je pouvais m'engager politiquement, sachant que l'aspect la, politique n'est pas le seul levier possible, mais c'est un levier qui me semblait, euh, pour moi, euh, au regard de mon histoire, le plus, euh, le, le plus abordable. Donc euh, voilà, je me suis euh, inscrit, euh, j'ai adhéré, j'ai rencontré des militants, j'ai surtout milité pendant pas mal d'années, donc militer dans un, un, un, un parti politique, c'est principalement, euh, enfin surtout, euh, faire les élections aider mmh. pour les élections. Et, et quel et, parti, euh, du coup, ça te dérange de Europe Écologie dire. Les Verts. Europe Écologie, ouais, les Verts ouais, ouais. Europe Écologie Les Verts, donc le parti, on va dire euh, traditionnel écologiste en France. Okay. Euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai accompagné pas mal de, de militants euh, sur pas mal d'élections. Et là est venue l'élection municipale. Il une élection à fort enjeu quand même, que ce soit pour les Français mais aussi pour notre euh, parti politique, puisque pas mal de leviers d'un point de vue écologique se font au niveau local, hein, c'est ce qu'on dit, il y a des enjeux globaux mais que les leviers peuvent être très localisés. Et donc là, avoir un, un levier municipal et métropolitain, donc je me suis dit que pour moi c'était euh, un bon moment, même si euh, fondamentalement je vois que ce n'est pas forcément un bon moment dans ma vie, puisque quand on a des enfants, puisqu'on mmh. parlait de parentalité, c'est vraiment pas euh, adapté en termes de, de, de temps voilà mmh. Donc, euh, quand on a un travail euh, des enfants une famille et euh, le mandat politique ça peut commencer à être compliqué néanmoins je me voyais pas attendre plus longtemps parce qu'il mmh. y a l'urgence écologique en fait qui euh, qui est là et, et qu'on ressent de plus en plus et qu'on le veuille ou non c'est une manière pour moi de répondre quand même à un certain nombre de d'angoisses liées en fait mmh. aux, crises, aux crises actuelles quoi. Un... Au moins, je pourrais dire que je me suis engagé d'une mmh. manière ou d'une autre pour faire avancer aussi peu soit-il le... la problématique. Voilà. Mmh. OK. Et euh, Maintenant que tu es un peu de l'autre côté du miroir et que tu es un peu dans les coulisses <rire> de la décision politique, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surpris, euh, ouais. en bien ou en mal, qui t'ont troublé euh, bah. dans... Comment ça se passe euh, ouais. là-dedans euh... Je n'ai jamais fait encore vraiment le bilan parce qu'en fait, quand on est dedans, on est tellement dans le nez, dans le guidon, que c'est assez complexe. Mmh. Euh, un élément qui m'a assez perturbé, c'est le fait qu'on soit beaucoup dans la gestion. Donc c'est normal, hein, la, la ville, c'est quelque chose qui est très structurant pour les citoyens. Mmh. Donc le maire, par exemple, est un interlocuteur. Quoi qu'il se passe sur les conférence, c'est souvent le maire qui est interpellé. Euh, et donc, il y a une gestion euh, qui est assez forte. Euh, donc ça peut être euh, gestion municipale euh, diverse, c'est les mariages, euh, c'est les problématiques euh, d'insalubrité, les problématiques d'insécurité, les problématiques de les problématiques du transport public. En fait le champ est tellement large en termes de compétences qu'il y a énormément de, de choses. Donc on est pris en fait dans 1000 questions à la minute, euh, on est vraiment sous, sous une, une masse d'informations extrêmement forte et que c'est dur de garder le cap sur un sujet en particulier et de garder le cap que sur les, les leviers euh, concrets, en fait, euh, mm. politiques. Donc ouais. on est beaucoup dans le, le, la gestion. On est obligé de faire une partie de gestion municipale, participer aux instances, CHSCT, CTE, enfin voilà. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup euh, de temps. Et, et, et finalement, à, je trouve pas assez de temps sur réellement euh, les dossiers. Euh, le, la chose peut-être qui m'a le plus choqué, j'en ai parlé l'autre jour, c'est euh, la non-représentativité en fait euh, des, voilà, des personnes qui ont une fonction euh, dans la vie publique, enfin ouais. la vie politique. Euh, L'autre jour j'étais en conseil métropolitain, on est, euh, je crois que c'est autour de 84, le conseillers et conseillères métropolitains, euh, j'étais le deuxième plus jeune. Ouais. Sauf que ça fait 17 ans que j'ai le droit de vote. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui je dois porter une vision du monde de, dans 20 ans, 30 ans, avec des gens qui ont fait plus de vie qu'ils vont en avoir. C'est-à-dire que voilà, ils sont plutôt euh, mmh. soixantenaires, cinquantenaires, euh, voire plus. Et mmh. donc leur vision du monde n'est pas la même que euh, bah, toute une, une partie de, de la population, qui sont les jeunes. Sur Clermont-Ferrand et la métropole, on a plus de 30% de moins de 30 ans. Mmh. Euh, voilà, Moi, j'ai plus de, de 35 ans et euh, je suis le plus jeune dans la plupart euh, des instances, ou presque le plus jeune dans la plupart des instances. Donc ça, c'est quelque chose qui me choque fondamentalement, c'est la non-représentativité et la le problématique démocratique, en particulier au niveau des métropoles. Puisque les, le maire et les, les élus municipaux, on, on vote directement pour eux, alors que les élus métropolitains, c'est un, un vote qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'on est fléché lors des municipales vers le, la métropole. Donc à la fin, ce qui se passe, c'est que la plupart des élus métropolitains sont mères, enfin une bonne partie sont son mères, donc beaucoup de représentations d'hommes, mmh. beaucoup de représentations de personnes âgées, euh, en tout cas pour la population globale quoi, d'un point de vue euh, de la population, et peu de jeunes et peu de femmes. Mmh. Ça c'est une, une vraie problématique parce qu'on peut le prendre par tous les bouts, on peut se dire que même en étant un ancien euh, de 60 ans et homme, on peut représenter une jeune femme de 20 ans, euh, la réalité... Elle n'est pas là. Mmh. Il faut quand même un petit peu de représentativité sociologique pour qu'on puisse porter des visions et des, des, des choses un peu diverses. Et surtout d'avenir, en fait. Okay. Comment est-ce que tu vois le, le futur de ton engagement Est-ce que tu as envie de continuer d'être de, dans des mandats les mêmes que tu as ou... Est-ce que tu voudrais aller plus loin Mais tu parlais du fait que ben voilà, pour concilier ta vie de famille et le reste, euh, c'est compliqué. Donc euh, comment toi, tu te projettes euh, dans, ton, ouais, dans ton parcours encore euh, ouais. Alors moi, là, pour l'instant, je suis à moins de deux ans de mandat. Euh, donc j'ai n'ai pas encore une vue euh, complète parce que forcément on découvre beaucoup au début. D'autant plus que euh, malheureusement je suis tombé à un mauvais moment, c'est euh, la crise du Covid. Mmh. Donc la crise de Covid fait vivre le mandat d'une manière tout à fait particulière, que ce soit le rapport aux citoyens et encore plus probablement avec le rapport aux collègues. Euh, collègues euh, de l'équipe municipale qui pour une bonne partie ont plus d'expérience que moi. Donc il y a eu euh, probablement moins d'échanges et moins de liens euh, donc c'est moins facilitant euh, pendant un temps de, de, de pandémie. Ensuite, euh, le fait d'avoir un, de un, un pied dehors, un pied de dedans, c'est-à-dire le fait d'avoir une carrière professionnelle en, en, en parallèle et de devoir s'extraire pour faire un mandat municipal, c'est loin d'être simple. Et des fois se pose la question euh, de euh, carrément euh, passer que du temps sur la fonction municipale. Mais là, après, c'est une autre problématique. C'est une problématique très euh, triviale et concrète. C'est les indemnités euh, qui sont liées au mandat. Euh, malgré euh, la grandeur, enfin euh, l'importance euh, de la population, le fait qu'on soit une grande ville et donc que les indemnités soient conséquentes, euh, en fait, elles ne le sont pas assez, en tout cas, pour euh, passer 100% du temps euh, sur euh, sa fonction. Donc, il y a quelque chose un peu, d'ailleurs, de de dantinomie ou en tout cas de paradoxal au fait qu'en effet il faut pas des indemnités trop fortes pour éviter que ça soit réellement un gagne-pain mmh. euh, et sauf que si on met des indemnités euh, trop faibles la réalité, c'est que ça ne permet pas de s'investir à 100% dans, euh, dans la fonction. Donc ça, c'est un peu euh, quand même très frustrant, quand à côté, on a bah, tous les services de la ville qui, eux, sont à 100%, c'est normal, ouais. bah, c'est leur métier. Euh, sauf que quand on voit les champs de compétences de chacun et, et les indemnités, quand on a un seul mandat, et c'est ce que je porte, le fait de ne pas faire de cumul de mandats, et euh, eh ben ce pas forcément simple. Donc, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passera à la fin de mon mandat, je ne sais pas si je, je referai... Euh, un autre mandat, ou si je, en tout cas si je serais candidat à un autre mandat, pour l'instant, ce n'est pas la question. Je veux déjà aller, euh, voilà, je, je suis sur les projets, euh, j'irai jusqu'à la fin du mandat, mais euh, pour l'instant, je ne pense pas à la suite, de toute manière, ce n'est pas l'objectif. Je n'ai pas pour objectif de faire de la politique toute la vie. Mmh. L'objectif, c'est de faire euh, un bout du chemin et je verrai si ensuite je reste sur la politique ou si j'ai d'autres manières de m'engager qui me permettraient aussi d'avoir une vie un petit peu plus structurée que ce que j'ai aujourd'hui. Mmh. Ok. Et donc, euh, bah, dans le cadre de ton mandat, là, euh, tu travailles sur ce fameux projet de rénovation euh, mmh. des cours d'école. Oui. Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu bah, comment ce projet est arrivé euh, Qui l'a décidé, initié mmh. Qui y participe aujourd'hui euh... Oui. Alors du coup, euh, quand j'ai été élu municipal, je suis conseiller municipal délégué. En fait, on a donc le maire on a les maires adjoints ou adjoints au maire et ensuite il y a un certain nombre d'élus qui sont conseillers délégués c'est-à-dire qu'on prend les délégations enfin on a des délégations par un adjoint et donc là moi j'ai un adjoint de rattachement Christophe Berduca il s'appelle qui a la végétalisation des cours d'école et qui ensuite me le délègue à moi on travaille en collaboration tous les deux et donc ce projet, en fait, il est né euh, avant même euh, le, ce, ce mandat-là euh, par la, la rénovation d'une cour d'école de, de Clermont-Ferrand qui avait été euh, initiée à la demande des parents. En fait, mm -hmm. euh, voilà, un certain nombre de parents d'une école voulaient euh, refaire la cour. Il n'y avait pas des objectifs extrêmement forts, ça n'avait pas été très euh, théorisé euh, politiquement. Euh, néanmoins, la cour a été refaite. Et le maire, lorsqu'il a inauguré, s'est dit bah En fait, il euh, faudrait qu'on aille dans, ce, dans cet axe-là, c'est quelque chose d'intéressant de refaire les cours, euh, parce que les cours sont inacceptables à l'heure actuelle, à Clermont-Ferrand, mais comme un peu partout en France. Donc il s'est appuyé là-dessus, euh, et ensuite, en parallèle, en réalité, c'est que sur Paris, il y a un projet qui s'appelle le projet Oasis, je parle de Paris parce que d'une part, c'est la plus grosse ville en France qui mène ce projet. et En plus, c'est les premiers vraiment à l'avoir fait avec cette envergure. Mmh. Euh, donc, on a pu s'appuyer déjà sur un début de retour d'expérience depuis, on va dire 2018, euh, de la, ce qu'on appelle la végétalisation des cours d'école. Donc, euh, tu parlais de rénovation. On a parlé ensuite de végétalisation et moi je parle carrément de réinvention des cours d'école. Mmh. Le principe c'est de tout remettre à plat. Euh, donc j'évite aussi de parler de, de végétalisation des cours d'école parce que le but c'est pas d'en faire forcément des forêts et le but n'est pas seulement... Euh, d'amener de la nature euh, dans les cours d'école en fait. Mmh. Il y a énormément d'enjeux que je vais pouvoir euh, euh, développer. Euh, mais donc voilà, l'idée c'est le maire qui se dit c'est une bonne idée de rénover les cours d'école tel qu'on a pu le faire une première fois mais on pourrait le faire d'une envergure un peu plus importante, amener par exemple un peu plus de nature dans les cours et ensuite se raccrocher à un projet euh, au niveau de Paris avec des premiers retours d'expérience et se rendre compte que là il y a quelque chose dans l'air du temps. Parce qu'en fait, ce projet sur Clermont-Ferrand, il correspond à pas mal d'autres projets dans pas mal d'autres villes de France, où en mmh. parallèle, en fait, on avance les uns les autres, pas exactement sur les mêmes modèles, pas mmh. tout le temps avec les mêmes objectifs, éléments à mettre en place, mais au final, voilà, c'est quelque chose dans l'air du temps qui arrive, et pour de bonnes raisons, c'est que c'est le moment vraiment de transformer les cours d'école. Ok. Euh, tout à l'heure, pendant que tu nous expliquais le projet, tu as dit que. Les cours étaient euh, inacceptables, mmh. euh, okay, bah, du coup c'est quoi le problème Qu'est-ce que tu entends par là euh... Alors sur le diagnostic, sur le contexte, en fait, il y a pas mal de problèmes avec les cours d'école. Alors historiquement, euh, les cours d'école, c'est un peu le, le, le parent pauvre de, de l'école. En fait, les architectes, euh, j'en avais déjà parlé du coup avec des, des architectes euh, de, de l'école d'architecture, euh, ils misaient tout sur l'école en, en elle-même. Et ensuite, avec le peu d'argent qui restait dans les enveloppes, c'était la cour. Voire même s'il y avait peu d'argent, justement, on mettait peu d'argent dans la cour. Mmh. Ensuite, il y a eu, euh, une, euh, au fil du temps, une, euh, une accélération des aspects liés à l'hygiène ou au risque. Ce qui a fait que petit à petit, on a enlevé tout. On a commencé à enlever les arbres, on a commencé à enlever les bancs, on a commencé à enlever l'eau. En fait, on a à peu près tout enlevé de risque de, un jour, avoir un problème et de se retrouver légalement responsable en tant que maire ou adjoint au maire. Ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait les choses se sont judiciarisées d'année en année. Donc euh, voilà, il y a eu quand même un certain nombre d'affaires qui mettaient en, en difficulté des maires d'un point de vue euh, vraiment de la justice. Et, et que ça, c'est compliqué pour un élu euh, de, de, de, de, de se voir reprocher une installation sportive ou quelque chose dans, dans un, un, une cour d'école euh, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement technique ou quelque chose que, comme ça. Et les parents aussi qui ont toujours poussé plutôt au fait d'enlever les choses et de faire en sorte que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de risque, plutôt que l'inverse. Donc on n'était vraiment pas centré sur l'épanouissement de l'enfant, on n'était vraiment pas centré sur le fait que l'enfant puisse euh, développer un certain nombre de compétences, que je vais pouvoir aussi euh, développer, qui sont liées en fait à, tout simplement au stade de, de développement des, des enfants. Mmh. Euh, et en plus, cette cour d'école. Euh, a principalement comme objectif, en fait, pour les, les, les enseignants, de la surveillance. Donc le fait de vouloir surveiller tout le temps, constamment les enfants ou qu'ils soient dans une cour, amène aussi à faire en sorte que la cour soit vide, mmh. vide de tout mmh. et vide de tout ce qui pourrait euh, euh, voilà, euh, faire que l'enfant soit caché ou, ou pas à, à la vue directe euh, des enseignants. Mmh. Donc ça, c'est un, un premier élément. Deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, du fait des vagues de chaleur, du fait en fait, tout simplement bah, du réchauffement climatique, euh, du fait que euh, d'année en année, on a de plus en plus de périodes caniculaires, euh, en tout cas en France, c'est le cas, Clermont-Ferrand en particulier, parce qu'on est sur une cuvette, on est sur une ville qui est reconnue l'été pour avoir des, des niveaux de chaleur extrêmement forts et qui, pendant un certain nombre de jours, sans redescendre des températures pendant la nuit, euh, et que c'est court sont faites principalement euh, d'enrobé de, euh, noir, ce qu'on dit bitume, euh, mmh. euh, qui accumulent énormément la chaleur. Et en plus, on est dans une ville. Donc les villes, déjà, par principe, euh, ça crée euh, facilement ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Donc une mmh. concentration de chaleur, euh, chaleur qui ne s'en va pas pendant euh, la nuit, euh, du fait de la structuration, on va dire, de l'organisation... Euh, urbanistique en fait, de la ville, du fait des, des, des compositions euh, des maisons, euh, des, du béton, euh, de la couleur des matériaux. Mmh. Et, et, typique, là, c'est le noir mmh. qui va surconcentrer en fait, euh, euh, la chaleur. Le fait que tous ces euh, matériaux soient euh, imperméables joue euh, malheureusement aussi sur la rétention de la chaleur. donc Ce qui fait que pendant l'été, les cours sont impraticables. En hein, tout cas, mmh. une partie des cours euh, à Clermont-Ferrand mais aussi ailleurs sont impraticables parce qu'il y fait beaucoup trop chaud, qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'arbres et que euh, le, voilà, le sol accumule euh, beaucoup de chaleur. Donc l'aspect euh, euh, climatique ou en tout cas euh, chaleur et difficulté à pouvoir profiter de cette cour en été a joué énormément sur les dynamiques partout en France et en particulier sur Paris où euh, ce projet-là était porté dans une dynamique de résilience, dans la capacité de pouvoir passer l'été euh, dans une cour. Une cour pour les enfants, mais aussi sur Paris et sur Clermont-Ferrand, on est en train de travailler sur la question, pouvoir ouvrir les cours à des personnes, euh, par exemple, du quartier. Vous êtes dans un quartier euh, où il y a un îlot de chaleur, vous êtes dans votre appart, vous n'avez pas de jardin à proximité. Il fait une température comme ce pas possible. Et à côté de vous, vous avez un espace public qui est une cour d'école qui est vide pendant mmh. l'été. Euh, et cette cour, on a la capacité d'enlever de la, euh, la minéralité, de la rendre poreuse à, à, à l'eau, où l'eau peut s'infiltrer. Donc il y a un phénomène de refroidissement en fait, de l'air du, du fait de, de ça, parce que l'air s'infiltre et qu'ensuite il y a une, ce qu'on appelle une évapotranspiration. Donc, euh, la nuit, en fait l'air se, se refroidit grâce à l'eau qui s'est infiltrée. On peut avoir euh, bien sûr de l'ombre grâce aux arbres, mais aussi grâce à des structures en dur hein, qu'on peut, euh, qu peut euh, mettre en place. Euh, et donc euh, aussi des espaces qui sont euh, bah, plutôt agréables. en fait. Donc c'est un peu dommage que cet espace public qui est à proximité de n'importe quel euh, citoyen, puisqu'en fait on a toujours une école qui est assez, assez proche de chez soi, ne soit pas exploité pour euh, toutes et tous euh, pendant les périodes qui ne sont pas des périodes scolaires. Mmh. Donc ça, c'est un peu euh, dommage, euh, voilà. surtout dans les villes où on est en manque d'espace public aménagé pour euh, tous euh, et toutes. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, les personnes en particulier les plus fragiles, les personnes âgées, les petits enfants, et ben pourquoi pas sur les périodes de fortes canicules, de forte chaleur, les amener à profiter de cet espace euh, végétalisé, refroidi, où il y a de l'eau, où il y, y a des endroits pour se reposer, euh, où il y a même des structures, etc. Mmh, voilà. Ça, c'est euh, aussi un des éléments euh, de contexte euh, de la dynamique sur, ces, euh, okay. sur ce projet-là. Et donc, sur clermont conférence, ça s'appelle « Respire à la récré ». C'est un nom un peu comme ouais. ça, on ne savait pas trop quoi choisir. En tout cas, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça soit surconcentré sur, sur l'aspect végétal parce que euh, derrière je vais le expliquer il y a un certain nombre d'enjeux qu'on veut dans ce projet et que l'enjeu végétal est un, un des éléments et l'enjeu nature est un des éléments mais parmi beaucoup d'autres en fait ok, ouais parce que là euh, ce que tu décris ça ressemble plutôt à un enjeu euh, d'urbanisation et d'organisation du territoire euh, est-ce que euh... Est-ce qu'il y a une sorte de sérendipité là-dedans où on essaye de trouver, le, un, de répondre à des enjeux éducatifs à travers en fait, le fait de répondre à un enjeu d'urbanisation comme ça Est-ce que croiser ces deux regards, c'est quelque chose qui... Ouais, est-ce que toi, tu as identifié des synergies dans ces possibilités-là Est-ce que ça ne peut pas être une manière de rencontrer aussi, de faire se rencontrer aussi euh, euh, des gens qui ne se rencontrent pas forcément beaucoup euh... Oui, alors ouais. en fait, c'est justement l'enjeu d'ouvrir les écoles. Alors en fait, c'est un projet dans le projet. Hein, parce que pour l'instant, sur Clermont-Ferrand, on, euh, on a travaillé sur deux cours d'école, enfin quatre cours d'école en réalité, euh, deux groupes scolaires, puisque c'est des écoles maternelles et élémentaires à chaque fois. Euh, et pour l'instant, on n'a pas encore euh, utilisé cet aspect ouverture vers l'extérieur parce que c'est euh, complexe, parce que, complexe. Mmh. Parce que euh, les cours d'école et les écoles, c'est très sanctuarisé, euh, parce que justement, il y a des enfants, on a peur de l'extérieur, donc c'est un petit cocon, c'est mmh. voilà, l'entre-soi de, de, de l'école où on protège les enfants. Donc ça, ça va être un projet dans le projet, dans le sens où toutes les cours qu'on va faire vont avoir la capacité de pouvoir être ouvertes. Néanmoins, on ne va pas dès le départ les ouvrir, parce que le fait même de refaire entièrement ces cours avec tous ces enjeux, euh, ça nous demande déjà beaucoup, beaucoup de travail. Mmh. Donc on le pense comme un, un élément qu'on va activer euh, par la suite. Mais bien sûr, en termes de cohésion sociale, en termes d'échange euh, même, bah, voilà, ça, ça paraît bête, mais entre les enfants, euh, les personnes âgées, les gens du quartier, euh, quel... voilà, c'est un espace public où on peut se rencontrer euh, pas mal de monde. Mmh. Et le fait d'avoir des enfants, typiquement, c'est quelque chose qui rassemble euh, énormément, mais comme un square, un jardin public, etc. Mais là, peut-être encore plus du fait qu'il y aura des propriétés au fait qu'on s'abrite de la chaleur, par exemple, mmh. en été. Donc si, si, ça c'est un élément qui est, qui est bien réfléchi là-dessus. Par contre, c'est vraiment un projet dans le projet. Pour l'instant, on est déjà sur le projet de revoir l'ensemble pour les enfants et au regard des enfants, des enseignants et de l'ensemble de, des, des, des interlocuteurs, mais dans le cadre scolaire, en tout cas dans le cadre de l'école. Pas que scolaire d'ailleurs, mais dans le cadre de l'école. Et ensuite, on ouvrira à l'ensemble des personnes des quartiers. Ça marche. Est-ce que tu saurais dire un peu qui vous avez rencontré, et avec qui vous avez parlé de tout ça pour vous aider à justement faire ce diagnostic et comprendre un peu les enjeux qu'il y avait derrière cette question-là de l'aménagement des cours ouais. d'école euh, alors il y a eu pas mal de choses d'une part nous on peut s'appuyer sur une direction de l'enfance sur Clermont-Ferrand qui est quand même bien outillée, qui est bien structurée puisqu'en fait pour faire simple l'éducation et l'enfance sur la ville de Clermont-Ferrand ça a été euh, le, le principal pilier politique de l'ancien mandat ça, ça le reste mais vraiment c'était euh, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup centré sur la petite enfance et l'enfance sur l'ancien mandat et maintenant, on essaye d'aller un peu sur des thèmes plus liés à la transition, à la résilience. Et en fait, ce projet vraiment concilié de, et aussi l'urbanisme et, et vraiment la transformation en profondeur de, de la ville, dans sa structure et dans la manière de, de faire la ville. Euh, et ce projet concentre tout en fait. Il concentre les aspects bien sûr liés à l'enfance parce que ça, c'est un élément central dont je n'ai pas abordé sur le contexte, mais c'est qu'en fait, les cours ne sont pas adaptés pour plein de raisons aussi parce qu'elles sont inégalitaires dans le rapport des filles et des garçons. Mmh. Aussi parce que des fois, elles, elles engendrent des conflits d'usage euh, entre les petits et les grands, entre les costauds et ceux qui le sont moins, entre ceux qui sont très dynamiques, qui aiment faire du sport et ceux qui veulent juste se reposer et discuter entre copains. Mmh. Donc voilà, ça, ça crée quand même des fois des tensions sur des espaces qui en fait, justement parce que les espaces ne sont pas adaptés. Et en fait, et ça on le sait dans, en urbanisme également, lorsqu'on structure bien et qu'on pense bien un espace vis-à-vis euh, -vis de son usage, et ben des fois on peut résoudre des problématiques euh, de conflits, d'insécurité, de tensions, etc. Donc ça, c'est un élément euh, important. Donc l'enfance euh, est l'élément structurant du dernier mandat, euh, la résilience, on va dire d'une manière générale, et la transition, et, et la transition urbanistique aussi, euh, un enjeu euh, très important dans le nouveau mandat, et ça, ça fait euh, les deux. Par exemple, un élément euh, important euh, de ce projet-là, c'est le fait de co-construire le, les cours. Les cours, on n'arrive pas avec un plan qui est tout fait. Donc le lien avec ta question, c'est qu'on s'est appuyé tout simplement sur des professionnels d'une part liés à l'interaction et à la co-construction tout simplement en fait euh, liées à l'usage, à l'ingénierie d'usage, en fait. Euh, donc, comment échanger avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants, avec les directions, avec l'éducation nationale, avec les agents d'entretien, avec euh, euh, le, le, le, le concierge ou la concierge Voilà, Il y a tellement de, de, de personnes que ce pas simple, mais il faut travailler tous ensemble. Mmh. Ensuite, comment partir d'une feuille blanche avec un budget qui reste bah, voilà, illimité, dans le sens où on n'a pas une, une enveloppe euh, illimitée, euh, et comment faire en, en sorte qu'on on arrive à quelque chose qui réponde réellement aux besoins des enfants, mais aussi aux besoins des enseignants, euh, de l'aspect pédagogique, qu'on euh, voilà. n'arrive pas avec un, truc, un projet tout ficelé, mmh. pose qui ne correspond pas aux attentes des enfants, qui ne correspond pas aux attentes des parents, et ni en fait des enseignants, et où euh, bah, on a mal utilisé l'argent public euh, et où, sur, surtout, euh, voilà, on ne répond pas aux enjeux euh, principaux du, du, du projet. Okay. Dans ce que tu disais, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu, tu parlais du fait que euh, les enfants étaient toujours en premier quand tu parlais des gens euh, à qui vous parliez, de, de vos interlocuteurs. Du coup, euh, est-ce que tu peux boucler la boucle en en discutant un peu de voilà, qui, euh, qui est-ce que vous êtes allé voir et comment, euh, comment vous avez eu cette conversation avec eux sur euh, les cours d'école. Ouais, alors En fait, on s'est appuyé sur trois spécialistes. Un spécialiste euh, qui est designer euh, et qui est spécialiste justement dans le fait d'interagir avec les parties prenantes, en particulier avec les enfants, parce que lui-même avait déjà réalisé euh, des cours. Et son but, c'est vraiment d'aller sur l'usage, sur le besoin euh, réel euh, des enfants en particulier, mais aussi des enseignants. On a eu ensuite un autre spécialiste qui est plus sur l'aspect paysager, donc tout ce qui est lié au vivant et au végétal à introduire dans la cour. Euh, élément central, parce qu'en fait, quand même, le, le végétal et, et la nature d'une manière générale, euh, eh ben, c'est complexe, qu'on peut vite faire des erreurs euh, et qu'il faut aussi le mettre dans un contexte scolaire. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que des fois, c'est ce qui fait que justement, ça ne marche pas, mmh. parce qu'on met des types de, un certain type de plantation, une certaine euh, organisation du végétal, qui fait que ça ne correspondra pas, en fait... Au vécu concret euh, des enfants, et voire même ça mettra en péril bah, les végétaux ou les enfants. <rire> enfin, mmh. En tout cas, euh, voilà, ça peut mettre en danger ou quoi. Et ensuite, un troisième expert qui était plus euh, sur un, un métier qui s'appelle programmiste, où là c'est vraiment euh, l'aspect euh, normatif, réglementation, dépôt de permis, etc. etc. Et donc, sur euh, le, le, le premier euh, spécialiste euh, euh, qui euh, a une, une entreprise, là, euh, design tout-terrain. Le, il s'est fait un certain nombre de sessions, je crois que c'était 7-8 sessions euh, de co-construction du projet. Et au tout départ, ça part quand même du diagnostic qui est fait sur chaque cours, donc parce que chaque cours a une dynamique particulière euh, sur bah, comment euh, les enfants interagissent dans cette cour, qu'est-ce qu'ils y font, euh, quels sont leurs usages euh, parfois détournés de l'environnement, du peu de stimulation qu'ils ont dans la cour. Mmh et ensuite euh, des sessions où là d'ailleurs j'y ai pas participé à celle-ci mais d'interaction tout simplement avec les enfants avec des groupes d'âge et euh, de genre qui ont été en fait un peu euh, mixés euh, euh, entre les filles les garçons les petits les grands les moyens pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas euh, un groupe d'âge euh, où les filles ou les garçons qui écrasent un peu le projet et qui, mmh. les rendent, voilà, qui va tout droit sur un truc euh, qui qui répondrait pas du coup à l'entièreté des usages euh, d'une cour ce qui n'est pas évident parce que le but là, c'était, par exemple, sur l'une des deux cours, c'était qu'on avait une cour élémentaire et une cour maternelle et qu'on a tout simplement cassé la... la, la le... Vous avez mis tout le monde ensemble. Quoi. Voilà, on a mis tout le monde ensemble. Et ça, euh, c'est quand même assez révolutionnaire, en fait, pour les gens qui y travaillent, puisque c'est des équipes qui ne se parlaient peu ou en tout cas, voilà, qui se parlaient... Euh, voilà, ils étaient dans leur monde de la maternelle, dans leur monde de l'élémentaire, et maintenant ils avaient des enfants de différents âges qui interagissaient sur les mêmes moments euh, scolaires, et euh, pour autant bah, qui ne sont pas dans le même niveau de développement. Et voilà, donc ça, ça c'était assez, assez intéressant euh, là-dessus. Donc au départ, diagnostic, on, on, on commence d'ailleurs avec les enfants. C'est eux qui amènent vraiment les premiers éléments sur ce qu'ils veulent faire dans cette cour. Okay. Euh, concrètement, ça ouais. se passait comment cette partie-là euh, C'était principalement alors, des groupes différents qui ont été constitués pour qu'il y ait un, un peu une, une hétérogénéité sur euh, l'âge et le, le fait que ce soit des filles ou des garçons. Ouais. Euh, et ensuite, euh, des, des interactions euh, sur euh, bah, voilà, qu'est-ce qui va dans la cour. Alors, j'ai plus exactement okay. les questionnements des, qui étaient posés, mais, mais qu'est-ce bah, qu que tu aimes bien dans cette cour Qu'est-ce que tu n'aimes pas euh, Ça serait quoi ta cour idéale euh, mmh. Qu'est-ce que tu aimerais y faire Qu'est-ce que tu as besoin voilà, Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui Et au final, l'un dans l'autre, il arrive quand même à... à, à, à à centrer sur un certain nombre de besoins euh, bon, qui correspondent à la fin quand même aux besoins fondamentaux d'un enfant, c'est-à-dire euh, pouvoir jouer euh, d'une manière un peu organisée dans le cadre d'un sport par exemple, mais euh, aussi et surtout euh, évoluer dans la, dans la cour pour pouvoir bah, glisser, sauter, euh, courir, mmh. euh, passer au-dessus de quelque chose, faire des slaloms, euh, pouvoir se cacher. Euh, pouvoir, euh, voilà, euh, euh, ramper, euh, glisser, enfin il voilà, y a plein de, de, de, de verbes d'action, entre guillemets, euh, que les enfants ont envie de faire et qu'ils ne peuvent pas faire dans une cour où il y a juste du bitume. Donc il y, y a déjà ça. Mais il y a aussi euh, toute une partie qui est liée au fait de échanger de pouvoir lire, euh, ou de se poser dans un petit coin, de se reposer, de ne pas être forcément à la vue des autres, de, de, de se cacher, d'être dans un cocon au sein de la cour, d'avoir euh, moins de bruit. Voilà, en fait, la cour, ça peut être quelque chose qui peut être très mal vécu par un certain nombre d'enfants quand, euh, en fait, elle est, euh, elle est, elle est utilisée euh, principalement, en fait, c'est un peu caricatural, mais dans la réalité des cours que j'ai pu voir et dans la réalité des analyses sociologiques qui ont été faites là-dessus, parce qu'il y a des spécialistes qui ont travaillé là-dessus, c'est vrai que la plupart des cours de France, c'est en élémentaire, entre autres, c'est euh, des garçons euh, qui jouent au foot, euh, dans un espace où il n'y a à peu près rien. Ouais. Et donc ils prennent énormément de place. Euh, C'est quand même un, en plus un jeu qui peut amener à des conflits dans le sens où le ballon, bah, s'il n'y a pas de structure, en fait, il part un peu n'importe où. Et donc on a d'autres garçons, euh, ou alors des enfants de plus bas âge et surtout des filles, qui se trouvent en fait à être sur 20% de la cour dans les côtés, à se protéger du ballon, à essayer de trouver un peu leur place. Mais en fait, voilà, il y, y a un côté totalement inégalitaire euh, sur cette cour, alors même que bah, c'est déjà le... En fait, c'est le premier espace partagé entre les enfants. Donc si dès le premier espace, il y a ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent de cette cour et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont leur place et ceux qui n'en ont pas, mm. ça, ça commence à être compliqué. Voilà, ça commence à être compliqué sans qu'on évite sur le fait de se dire qu'on n'a pas le droit de faire dans la cour ce qu'on souhaiterait. Donc on n'a pas le droit de passer dans la cour parce que c'est un match de foot. On n'a pas le droit de jouer au foot parce qu'on n'est pas assez compétente pour y aller, parce qu'on n'a pas le niveau. Euh, on n'a pas le droit d'être tranquille dans un coin parce qu'on est tout le temps chahuté euh, par d'autres. Euh, voilà. Et les cours sont faits d'une manière en plus. Et, euh, par exemple, quand il y a des structures, des jeux, et ben, en fait, les, les enfants se concentrent littéralement sur les jeux, ce qui fait qu'il y a des conflits d'usage sur ces jeux et sur tout le reste, c'est un non-usage. Ouais. Donc, en fait, on n'en fait rien. On a, on a du, ouais. du mètre carré où les enfants ne s'y retrouvent pas, où se retrouvent oui. un petit peu dans quelques... Ça répond à quelques besoins, les structures qu'il y a, mais souvent, il n'y en a pas beaucoup. Et vraiment, elles sont vraiment très stéréotypées, quoi. Mmh. Euh, mmh. Et donc, voilà, il y, y a des conflits, euh, conflits euh, là-dessus. Et les enfants, fondamentalement, ce qu'ils veulent, ce n'est pas un jeu. C'est glisser, sauter, courir, etc. Donc, ce n'est mmh. pas forcément un truc sur catalogue. C'est comment on va pouvoir imaginer une cour où tous les usages sont possibles et aucun élément ou presque de ce qu'on va y mettre a un usage euh, unique. Mm. C'est-à-dire une structure en bois, on peut s'y poser pour dormir, on peut euh, lire, on peut courir, on peut euh, jouer à l'équilibre dessus et qu'on ait euh, mm. 4 ans ou qu'on en ait enfin, 10 ou 11 quoi, ou 10. Ouais. C'est sortir un peu de la... Moi, j'appelle ça la logique manège, quoi. On fait ouais, un aménagement ça. pour qu'il soit utilisé comme un manège. Exactement. Et pas, et pas en se disant que les enfants vont pouvoir s'en emparer et, et y vivre ce qu'ils ont besoin d'y vivre selon leurs termes, quoi. C'est ça, exactement. Hum. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent de la cour. Par contre, faut il faut qu'il y ait un minimum de structure, un minimum de stimulation. Et Là, on l'a vu d'autant plus avec le Covid. Là, c'était le pire des cas, puisqu'ils n'avaient même plus de ballons. Et donc, pas de ballon, pas de rien. Enfin, voilà, quasiment quelques arbres. Mais avec un arbre, on ne peut pas faire grand-chose non plus. S'il n'y a que ça. Et donc, le seul jeu, c'était de s'attraper. Mais s'attraper, c'est rigolo, mais pas tout le temps. Pas tout le temps avec certains. Enfin, voilà, en tout cas, ça peut vite poser des conflits en fonction de son âge, en, en fonction de est-ce qu'on est costaud, pas costaud, est-ce qu'on est vif, est-ce qu'on est un peu dominant ou pas, et au final bah, c'est quand même assez violent quoi, Enfin mmh. le fait de juste avoir à s'attraper, mmh. et que ça soit le seul jeu possible, ou quasiment en fait, la stimulation mmh. c'est l'interaction physique de l'un à l'autre, et ben euh, voilà, ça c'est quand même un peu, euh, c'est exactement ce qu'on aimerait éviter, que ça existe ouais, et qu'ils puissent le faire ouais, mais si c'est la seule possibilité, là c'est dramatique. Ok. Euh, dans les différentes discussions que vous avez eues, donc que ce soit avec les enfants, les parents, les enseignants, les experts, oui. comme tu disais, euh, est-ce qu'il euh, y a des différences de regard ou de culture que, euh, qui vous ont posé des problèmes, que vous aviez du mal à concilier euh, Est-ce que de temps en temps, vous, votre rôle un peu de synthèse et de médiation là-dedans, oui. il a été euh, complexe euh, oui, euh, alors c'est pas tellement. Alors il cultu... y a la culture euh, liée au fait d'être par exemple de l'éducation nationale. Euh, comment dire Forcément, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes cultures, donc il y a des fois des conflits. Mais peut-être que le plus de conflits, c'est des fois euh, entre certains enjeux et d'autres. Par exemple, entre l'aspect nature et l'aspect euh, bonne gestion euh, des enfants ou de l'organisation d'ateliers, de, imaginons. Mmh. Euh, donc nature, ça veut dire on va avoir de la terre, et organisation des enfants, c'est comment on va faire pour que l'agent d'entretien n'ait pas à nettoyer le couloir euh, tous les jours, euh, mmh. six fois par jour. Mmh. Donc ça paraît bête, mais par exemple, les agents d'entretien qui sont sur l'aspect vraiment technique ou les concierges, rapidement, ils ont « comment on va ramasser les feuilles ?»« Comment je vais nettoyer quand il y a des bouts de copeaux de bois qui vont aller en dehors du mmh. truc ?» Euh, comment je vais faire quand je veux nettoyer la cour alors qu'il y a des structures, alors qu'aujourd'hui, je le fais pas. avec une machine mmh. qui est autoportée, où je ne mmh. euh, voilà, je, je fais pas ça tout à la baillette non plus. Euh, et, euh, des fois, on peut le faire de manière euh, beaucoup plus automatisée, donc ça demande moins de temps de travail, moins d'efforts, etc. Donc, en fait, voilà, le concret du concret, il n'est euh, il est, il est, il est des fois euh, pas euh, toujours euh, bah, dans le sens des aménagements qu'on souhaiterait pour les enfants. Donc, okay. après, c'est trouver un compromis, trouver des choses qui passent Qu'à la fin, bah, tout le monde soit à peu près content. Mais ça demande des efforts significatifs des enseignants, parfois même des, des parents, parce que dans certaines, on a aménagé une cour où euh, là, en fait, c'est plutôt une association qui a vraiment euh, amené le, la transformation. Et là, c'est carrément les parents qui ont, euh, par exemple, décrouté, quoi, qui ont enlevé le bitume. Ouais. Donc là, concrètement, c'est bah, on prend une journée et on enlève le bitume. Euh, voilà. Et donc ça demande des efforts de tous et surtout pour la continuité de la cour parce qu'il n'y a pas plus simple de l'entretien et de la gestion d'une cour où il n'y a rien. Donc dès qu'il y a des éléments, c'est-à-dire qu'il faut entretenir les éléments. Je sais pas, imaginons, il y a un truc en bois qui se casse sur une pyramide en bois. Il bah, faut savoir qui va mmh. l'entretenir, à quel moment, qui on peut appeler. Lorsqu'il y a de la terre au sol ou lorsqu'il y a des bouts de copeaux, qui refait le plein des copeaux Par exemple, les copeaux, c'est quelque chose qui s'use et qu'il faut mmh. refaire le plein. Donc tout ça, c'est des aspects logistiques et c'est le principal frein en réalité à l'heure actuelle sur la mise en place des, des cours d'école. Il y a eu déjà des réunions on va dire, de, de direction et de services en lien à ce projet-là partout en France et l'une des contraintes principales, c'est l'aspect vraiment technique et entretien de ces, de ces cours d'école qui sont bah, voilà, beaucoup plus complexes à gérer. Mais sinon, il n'y a pas eu de conflit, je trouve, Culturel, voilà. Alors forcément, les enfants partent vite euh, sur des trucs <rire> qui, des fois, ne correspondent pas à une réalité technique. Mmh. Mais sur les besoins fondamentaux qu'ils donnent, il y, y a toujours une moyen d y, y a un moyen d'y répondre. Que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit le fait de courir, le fait... Mmh. Euh, voilà. Des fois, s'il y a une contrainte, ça a été le fait que... Alors, on a des professeurs euh, spécifiques liés à, les, à, à la municipalité, des professeurs de sport, des étapes. Et donc, eux ont des contraintes un peu normatives, euh, par exemple, du fait d'avoir 40 mètres tout en long pour pouvoir euh, courir euh, voilà, des, des, ou avoir assez d'espace pour euh, faire un jeu collectif avec des règles, voilà, un jeu traditionnel tel que le foot, des euh, choses comme ça. Donc ça, ça a été quand même une contrainte. Mais après, c'est une contrainte qu'on peut dépasser, qu'on dépasse avec eux en se disant, mais en fait, finalement, si le, le terrain, on le mettait là, à la place de là, typiquement, il y a une cour. Au lieu que le terrain soit central, on l'a décalé pour qu'il soit sur un côté de la cour pour mm. enlever même symboliquement et même d'une manière très concrète l'aspect central de, du, du, du, du foot, du quoi. foot. Mm. et euh, en plus en faisant en sorte que le ballon ne puisse pas aller trop loin mm. et que ça soit vraiment délimité au sein de cette partie-là de la cour. Donc il y a toujours moyen voilà, de trouver un, un bon compromis avec les, avec les professionnels et avec les enfants. D'accord. Et euh, au-delà de ce que vous avez récolté comme information et de ce que vous avez décrit, est-ce qu'il existait un cadre réglementaire, normatif euh, Est-ce qu'il y avait des lois en France qui disaient, dans une cour d'école, mmh. on peut faire ceci et pas cela, ou est-ce que Alors, sur y a le, la, la superficie, le... ou je sais ouais. pas quoi Il hein. n'y a pas vraiment de... Alors, il y a des règles, il si, y a un certain nombre de normes qui sont liées au fait que ça... c'est des espaces publics. Où, par exemple, il faut des accès pompiers. Mmh. Il voilà. euh, faut des accès des fois logistiques pour amener à manger, lorsque euh, bah, tout simplement pour la restauration scolaire. Il faut, euh, lorsqu'il y a des jeux qui sont mis en place, mmh. il y a des normes qui sont liées au jeu et que sur certaines euh, idées euh, que nous avions pensées euh, de structure qui ressemblaient à des jeux, eh ben on ne pouvait pas forcément le mettre en place parce que ça répond à une norme et que cette norme, elle est assez technique, tellement technique, en fait, limite, il n'y a que les fournisseurs de jeux qui peuvent y répondre. Mmh. Ou alors que si on devait y répondre, ça nous demanderait un investissement énorme en termes de travail avec des, des, des, des entreprises de, de contrôle et de certification. Donc oui, il y a quand même des contraintes. Et après, il y a la contrainte un peu historique euh, euh, liée en fait aux au, au juridictions, enfin comment dire... Au fait qu'il y a eu des, des, des événements dramatiques qui se sont passés des fois dans des cours d'école mmh. ou dans des espaces de jeu et où euh, bah, les élus sont directement concernés euh, parce que le responsable légal des bâtiments, c'est ça la particularité en fait de la municipalité. C'est pour ça qu'on qu qu est sur ce, cet aspect-là, c'est qu'on est responsable des bâtiments, de l'infrastructure, de la logistique, mais pas de tout l'aspect euh, pédagogique. Mais sur l'infrastructure, mmh. s'il y a un vrai souci lié à la sécurité de l'enfant, mmh. et eh ben là, c'est directement la municipalité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un enjeu à un moment trop important sur la sécurité de l'enfant. Mmh. Donc, il y a un bon compromis à trouver entre le euh, aucun risque, mais en réalité, on répond pas du tout aux besoins naturels de mmh. l'enfant à justement euh, s'expérimenter à un certain nombre de choses et le, euh, eh ben, euh, voilà, le on n'est ouais. vraiment pas dans les clous d'un point de vue de, le, de la loi et on prend un risque juridique pour la municipalité et directement pour le maire. Donc, okay. euh, voilà, oui, c est, c est, Donc ça, on a aussi des services juridiques municipaux qui ont travaillé sur la, sur la question. Mais à part ça, sinon le reste, en réalité, on peut faire beaucoup de choses euh, jusqu'à faire passer mmh. une petite rivière dans la cour, euh, etc., etc. Ça, tout est possible, enfin mmh. il y a beaucoup de choses possibles. La okay. récupération de l'eau de pluie, ah. des choses comme ça. Ok, vous êtes quand même arrivé à... Parce que ce que tu décris là, c'est extrêmement important. Euh, la... la gestion du risque en éducation, c'est un grand sujet mmh. euh, euh, éducatif, en particulier dans des structures collectives euh, gérées par euh, ben, des mairies, des collectivités. Et vous arrivez quand même à faire entendre euh, à des responsables politiques euh, que... Euh, il y a peut-être un risque plus grand à éliminer tous les risques euh, pour les enfants. C'est un discours qu'ils arrivent à entendre quand même. Quand on est centré sur... Euh, quand on a une politique forte liée à l'enfance, c'est difficile quand même de s'extraire de cette... Euh, c'est quasiment banal de se dire, ben bah, oui, il oui, oui, faut qu'ils s'expérimentent. Au même titre qu'on met beaucoup de choses pour qu'ils expérimentent la culture, la création, il y a un moment l'aspect... Euh, en fait l'aspect euh, physiologique physique elle est, elle est propre en fait euh, au développement au bon développement de l'enfant mmh. et ça dans l'éducation et les profs de PS peuvent très bien en parler c'est une problématique euh, historique donc en fait le corps euh, ne fait pas partie de l'éducation dans le cadre euh, de l'éducation nationale mmh. donc en fait le, le PS n'a aucune euh, d'un point de vue de la hiérarchie des des cours euh, c'est vraiment au niveau le plus bas. Quoi. Il y a les maths, le français, l'histoire géo, etc. Puis petit à petit on descend et à la fin, il y a le cours de sport. Quoi. Sauf qu'en fait, on n'a jamais pensé que l'éducation, euh, il y a un aspect intégral. que l'enfant, il n'est pas euh, le maths, français, euh, sport. En fait, l'enfant, il est dans sa globalité et que le fait même d'interagir avec la nature, le fait même d'interagir via son corps, le fait même d'avoir un rapport sensoriel, le goût, les odeurs, le toucher, la proprioception, etc. C'est ça qui fait qu'à la fin, l'enfant, il est structuré. C'est ça aussi qu'il a un bon rapport social avec les autres, etc. Pas, on ne peut pas scinder. Et malheureusement, l'éducation nationale, en tout cas telle que c'est structuré sur l'éducation aujourd'hui, est assez structurée et le, le corps n'en fait quasiment pas partie. Donc euh, voilà, les profs de sport euh, le savent très bien puisque des fois, on considère que c'est... Bon, c'est négligeable. Si on n'a pas assez d'heures de, si de formation, on, on met moins de sport. C'est mmh. un truc extrêmement classique. Mmh. Moi, j'en ai discuté l'autre jour parce qu'il y avait un, un congrès euh, des étudiants de STAPS où j'étais invité justement pour parler des cours d'école. Et, et, et oui, on avait bien conscience, le sport n'est euh, vraiment pas euh, la priorité euh, dans l'éducation euh, et dans l'éducation nationale en particulier, alors même qu'elle concentre beaucoup d'enjeux liés à la cohésion sociale liés à la santé en particulier. On veut qu'aujourd'hui, nos enfants restent moins devant la télé et euh, de meilleures capacités respiratoires, parce que de fil d'année en année, ils perdent des capacités, euh, des capacités physiques euh, et un bien-être physique et psychologique. Et en fait, le sport ou l'activité physique plutôt, je préfère parler d'activité physique parce que quand on est justement, quand je parlais avec les, les, les étudiants de STAPS, forcément, ils sont vite dans le sport. Quoi. Donc le sport en particulier, en fait, on est dans activité physique Finalement, on fait du sport, finalement on fait du sport collectif, et finalement on fait du sport collectif avec de la compétition. Donc à la fin, on arrive sur un, un, un, un petit truc qui, euh, malheureusement, est moins intéressant. Enfin, de faire du foot en compète, euh, les uns contre les autres, c'est quand même un peu limité par rapport à l'activité physique qui va de « comment je vais à l'école ?» Ensuite, comment je profite de l'école en... Voilà, même dans la classe, quoi. Enfin, limite, pourquoi je reste assis pendant deux heures alors que j'ai cinq ans mmh. Et ensuite, comment je, je passe du temps dans ma cour à pouvoir sauter, courir, prendre la main de mes copains, etc. Donc ça, c'est, voilà, le, le fait que le corps ne soit quasiment pas présent dans l'idée même de l'éducation a joué négativement au fait de le prendre en compte dans la cour de récréation. Ouais. Et ce, ça, ce projet de questionnement et de entre guillemets, redesign des cours d'école, ça a permis de re-questionner ce rapport-là, euh, l'absence du corps euh, dans euh, oui, la prise en compte euh, tout à fait. Euh, du fonctionnement. Euh, Et ouais. l'un des intérêts de ce projet-là, c'est qu'en fait, en particulier euh, tel qu'il était porté euh, par euh, le, le, celui qui, qui nous a accompagnés de Design tout terrain, c'est qu'en en fait, on a eu une étape intermédiaire d'expérimentation. De, Donc en fait, il y avait la cour d'avant. Ensuite, on a expérimenté un certain nombre de, de choses. Donc, on a mis euh, ce qu'on appelle du BRF. En gros, c'est des, des petits copeaux de bois. On a mis des, euh, des, des grandes barres en, en bois, euh, des grands poteaux de bois les uns sur les autres. On a mis, euh, voilà, en fait, on a mis des, on, des espèces de barrières en plastique qu'on utilise sur les routes. On a mis plein de trucs un peu particuliers. On a cassé euh, le mur entre la maternelle et l'élémentaire. Et ensuite, on voit comment ça se passe. Mmh. En fait, on voit qu'est-ce qu'en qu qu font les enfants. Euh, et est-ce que ça répond, du coup, réellement à leurs besoins ouais. euh, Et au moins, c'est euh, temporaire, c'est transitoire. Donc, on peut euh, se dire ça, ça marche, ça, ça marche pas. Euh, et donc ça, on va le consolider et ouais. on va le, le garder pour la cour future qu'on va vraiment refaire avec des travaux lourds, etc. Ouais. Euh, et ça, bah, finalement, c'était pas une bonne idée. Okay. Tu euh... peux donner des exemples de choses qui t'ont surpris euh n'ont pas marché et ça t'a surpris ou qui ont bien marché et pareil ça t'a surpris quoi des fois c'est des trucs un peu techniques ouais. mais par exemple quand on utilise du brf là du, euh, du, du bois euh, un peu concassé euh, voilà des copeaux de bois mmh. euh, on a mis une partie euh, sous un préau et en fait rapidement bah ça devient extrêmement volatile extrêmement sec et en fait, euh, bah, c'est limite dangereux pour les enfants. cest qu'en fait, ça fait beaucoup de poussière euh, et, et c'est très dur à entretenir. Et finalement, les enfants, ça ne leur plaît pas euh, non plus beaucoup. On après, on a vu surtout beaucoup la créativité des enfants. C'est-à-dire qu'on a utilisé des choses, de, c'était que de la récup. Et par exemple, il y avait des espèces de jardinières un peu en forme de lotus en, en plastique. Et en fait, les enfants les mettaient les uns sur les autres, mettaient de la terre dedans, mettaient du BRF, sautaient de l'un à l'autre. Enfin, mmh. voilà. En fait, il suffit qu'ils aient quelques éléments de modules euh, pour, euh, pour, pour que... En fait, voilà, tout se fait comme ça et, et, là, et là, là, on voit vraiment la créativité des enfants mmh. et le fait qu'ils s'épanouissent à faire juste monter un pied sur un, un petit truc en plastique quand on a euh, 4 ans et euh, sauter de l'un à l'autre euh, quand on en a sept. Euh, Mmh. Euh, un élément fondamental lorsqu'on a fait un test, c'était par exemple la prise en compte euh, de, des enfants en situation de handicap. L'un des éléments, Il y a deux éléments structurants quand même sur l'aspect inclusivité. C'était l'inclusivité des filles dans cette cour d'école, parce qu'on savait que les travaux euh, ont été menés là-dessus, que les filles n'avaient pas une, place, euh, une bonne place dans les cours d'école et étaient assez euh, mises de côté et que ce n'était pas du tout égalitaire là-dessus. Mais également des, des enfants en situation de handicap. Ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Pourquoi Parce que quand c'est des handicaps type physique, par exemple un enfant en, typiquement en chaise roulante, euh, l'interaction avec la nature, ou en tout cas une cour qu'on veut végétaliser naturelle, euh, rapidement il y a un aspect purement technique qui fait que les roues, eh ben, quand on est dans de la terre, ça marche mal, quand on est dans du BRF, ça marche mal, quand on met des rondins de bois les uns sur les autres, et eh ben oui, cet enfant-là, il ne va pas mmh. en profiter. Euh, voilà, donc en fait, c'est comment dépasser le fait que, oui, en fait, l'endroit le, le plus accessible pour un, moment pour un enfant en, en chaise, c'est un endroit où c'est tout plat et où c'est dur. Mmh. Sauf qu'en fait, cet endroit-là, il ne répond pas forcément euh, à, aux besoins de l'ensemble des enfants, et même pas finalement à cet enfant-là. Parce qu'en fait, de rouler tout seul avec sa chaise dans un endroit où il y a du bitume et il fait trop chaud, ça n'a jamais répondu à un besoin, quel que soit l'enfant. Donc en fait, là, c'était l'idée de se dire qu'est-ce qu'ils veulent Et on a eu la chance d'avoir une petite qui était justement dans cette situation-là, dans une des cours, et qui rapidement a dit, mais en fait, vous m'avez construit telle structure. En fait, c'était des plans inclinés les uns derrière les autres pour faire des tours. Okay. Euh, sur des plans inclinés, donc monter, descendre, etc. On se dit, ça va être génial pour un enfant en chaise, euh, c'est ludique. Quoi. Et en fait, elle a dit, mais c'est atroce. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste ce que je vis au quotidien, c'est affreux. Mm. cest à que ça m'amuse pas du tout de faire des montées, descentes, les ouais. plans inclinés que j'utilise toute la journée pour monter dans le bus, mm. pour monter dans la voiture ou pour aller dans Vous un espace de faire public. un de un fauteuil roulant. Et en fait, non, ça lui <rire> plaît pas. Ouais. En fait, ça lui plaît pas. Donc c'était une fausse bonne idée. Et ouais. c'est pour ça qu'il faut toujours revenir quand même aux besoins des personnes pour qui mm. c'est fait. Euh, et donc là typiquement c'était super et même la, la, du coup le, le designer était content parce qu'il était content de voir que le fait d'expérimenter de lui donnait tort sur l'idée ouais. qu'il s'en faisait. Donc ça c'était génial et, et finalement ce qu'elle qu voulait, c'était tout simplement jouer avec ses copains. Ouais. Et comment jouer avec ses copains bah, C'est pouvoir acc accéder à l'ensemble des espaces dans ouais. lesquels jouent ses copains. Ouais. Pas forcément, je veux dire, on va pas faire croire, elle est en chaise roulante, elle va pas grimper dans les arbres ou grimper sur les trucs, ouais. par contre le fait de tenir la main d'un mmh. autre gamin qui, lui, est en équilibre sur des rondins, ça, eh ben, ça lui a amené euh, vachement de bonheur, mmh. de joie et de lien avec ses copains. Mmh. Elle n'était pas euh, à côté mmh. de la plaque. Alors que c'est sûr que quand on joue au foot, c'est compliqué. Oui. Euh, elle ne peut que se mettre dans un, un autre côté. Après, on a trouvé d'autres choses marrantes, par exemple, ça, ça, ça, ça lui plaisait de faire des des slaloms. Ça par contre, le fait de faire des euh, en peinture euh, mmh. au sol, faire des slaloms en chaise, ça, c'est un truc qui pouvait la stimuler et ça euh, l'amusait voilà, ça, ça euh, pas mal. Mais la structure qu'on avait construite exprès, mais en temporaire, vraiment, ça ne lui a pas ouais. plu. Et donc, en fait, on a rendu suite à ça accessible euh, la quasi-totalité des jeux et des espaces avec des fois des petits ancrages où elle peut venir tout simplement au plus des près chemins, des, des copains, ouais, voilà, mmh. pour tenir la main, pour être à côté, pour vivre en fait les mêmes émotions qu'elle vit, euh, que ses copains euh, vivent. Voilà, c'est tenir la main, être à côté, jouer, discuter. Quoi. Okay. Euh, donc voilà. Mais ce qui n'est euh, pas forcément évident, quand euh, oui, l'espace naturel, c'est comme dans la forêt, c'est comme les plages, etc., il y a un, un, un principe de base euh, fondamental euh, technique qui fait que c'est difficile, ac difficilement accessible souvent, en, mmh. en, en fauteuil en particulier. Après, bien sûr, tous les euh, types de handicap ont, ont été pris en compte. Mais là, sur ce type-là, bah, on avait commis entre guillemets une erreur, ou en tout cas, on avait une fausse piste, une fausse bonne piste... Mmh. En tête. Mais ouais. du coup, c'est une expérience satisfaisante puisqu'elle nous ah oui. a apporté des, Exactement. des réponses. Quoi. Exactement. Euh, après, euh, ça, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler sur cette question-là oh, Ça doit faire un an et demi. D'accord. Et un du an coup, an... en un an et demi, euh, est-ce que tu commences là à avoir en tête, euh, toi, euh, la cour d'école idéale euh, selon toi Est-ce que ce, tu, la, tu commences à la visualiser, euh, à mieux la comprendre Comment est-ce que tu la décrirais euh... Alors pour le coup, j'ai travaillé beaucoup euh, et peut-être euh, au niveau de la mairie, je suis peut-être celui qui concentre le plus de retours d'expérience sur le sujet. Mm -hmm. C'est-à-dire que je m'intéresse de manière continue à tout ce qui se fait en France sur les cours d'école. Euh, donc euh, j'ai euh, une photothèque énorme, de, euh, enfin en cas assez grosse, de tous les aménagements qui ont été faits. Et il y a un truc qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune cour qui est pareille. En fait, c'est que réellement, de par le quartier dans lequel on le met, de par ce que veulent en faire les parents, ce que veulent en faire les enfants, ce que veulent en faire l'équipe éducative, on n'arrive jamais, à peu près jamais, sur le, sur le même résultat. Aussi parce qu'il euh, y a l'infini euh, des possibles en fait, enfin, on peut vraiment tout faire. Les structures qu'on a fait là, euh, qu'on a mis en place et qu'on a fait faire d'ailleurs par les, les équipes municipales, ça c'était génial parce qu'en fait, bon il y a un aspect nature dans ces cours d'école, donc tous les équipements sont en bois. Et nous, on a des menuisiers municipaux qui travaillent le bois mmh. et on leur a fait faire tous les euh, objets, toutes les structures qu'il y a. Donc, okay. ça va des cabanes, euh, des euh, euh, endroits pour faire du jardin, euh, que ce soit des, euh, des parcours euh, de pas japonais, euh, que ce soit des tables, des endroits mmh. pour s'asseoir, euh, que ce soit des contours d'arbres de, où justement aussi on peut s'asseoir. Tout ça a été créé par, par l'équipe municipale. Dans d'autres cours, dans d'autres villes, bah, ils achètent sur catalogue, on va dire, des choses qui existent. Il y a aussi des, des bons trucs, bien sûr, qui existent. Mais ce que j'ai vu, c'est que vraiment, toutes les cours ne se ressemblent pas. On peut y mettre de l'eau. À Paris, ils ont expérimenté sur certaines cours, où carrément, l'eau qui est récupérée par le toit permet de faire une petite rivière et rivières qu'on peut couper ou qu'on peut alimenter mmh. en fonction de, de l'activité qu'on fait avec les enfants. En fait, on ne laisse pas forcément toujours libre l'enfant de faire ce qu'il veut avec l'eau dans la cour, parce que des fois, ça peut avoir des difficultés à, en fonction des âges, mais on peut faire une activité liée au cours d'eau. Mmh. On peut faire une activité liée au fait de mettre de l'eau avec des poissons on peut faire une activité liée au fait carrément d'avoir des animaux dans la cour quoi, des, un poulailler, euh, des choses comme ça, mais toutes les cours ne sont pas forcément bonnes à avoir un poulailler, euh, de l'eau, euh, des structures pour monter, des structures pour escalader, enfin voilà, vraiment faut le faire au cas par cas, en fonction des ententes des enfants euh, où on est, parce qu'en fonction des quartiers, euh, c'est pas forcément les mêmes enfants, c'est pas forcément les mêmes parents et pas forcément les mêmes profs, mmh. et que si chacun amène pas son truc, à la fin on répond à rien donc. Vraiment, à la fin, je n'ai pas en tête de cour parfaite. Par contre, il y a des invariants. Les invariants, en tout cas, qu'on s'est fixés, nous, sur la ville de Clermont-Ferrand, c'est euh, faire le plus de, de sol perméable. Donc typiquement, sur la cour, on a refait une grande cour. Là. On avait euh, 75% de la cour qui était imperméable. Et bien maintenant, on a 100% de la cour qui est soit perméable, soit semi-perméable. En gros, 60%, c'est du, du plein terre. Donc, soit de la terre, soit des copeaux de bois, mais juste en dessous, il y a de la terre. Et 40%, c'est du semi-perméable. Donc, ça peut être des contours d'arbres en bois, mais forcément, l'eau va s'infiltrer. Il y a du béton drainant, donc là, c'est du béton, mais où, euh, en fait, la capacité drainante est très forte. Donc, si on y met de l'eau, bah, ça, ça oui, coule oui. et ensuite, ça va dans le sol. Donc, ça, c'est un, un élément important. C'est enlever euh, l'imperméabilité voilà, du, du, du sol, euh, faire en sorte que ce sol soit plus clair parce que dans le, justement, le, le, le réchauffement euh, pendant les, les périodes chaudes, euh, la couleur joue énormément sur le fait que ça retient euh, la chaleur, donc euh, faire des couleurs euh, plus claires, faire entrer le vivant et la nature, donc ça va être amener principalement différents types de végétaux, euh, donc des strates vraiment basses euh, qu'on peut piétiner, euh, ensuite des petits arbustes, euh, des petites plantes, des petites fleurs et ensuite carrément des, des plantes euh, de haute tige, euh, des arbres, euh, différents types d'arbres euh, qui chacun va amener des, des, des choses particulières, euh, de l'ombre, du rafraîchissement, d'autres où on peut avoir des aspects plus pédagogiques sur certaines plantes. Donc voilà, aspects euh, vraiment euh, amenés euh, de la nature. Et après, il y a aussi, euh, alors ça, on ne l'a pas forcément développé, mais l'aspect récupération d'eau, de, l'aspect ombrage qui soit amené par justement la nature, mais pas forcément toujours la nature. Ça peut être des voiles d'ombrage, mmh. des choses comme ça. Donc voilà, il y a quelques invariantes, il y a quelques trucs sur lesquels on sait que dans toutes les cours d'école, on, on va le faire. Ouais. Plus clair, plus d'eau dans le sol, plus de nature. Mmh. Ça, c'est un, un classique. Et plus de réponses aux usages euh, des enfants, répondre mieux aux, aux besoins fondamentaux des, des enfants avec des différentes parties de la cour, différents modules, euh, différentes mmh. choses. Euh, en tout cas, ça, comme ça, ça. ce ne sera pas très compliqué de, de diversifier euh, les possibilités et les ouais. usages <rire> vu que vous partez de, de grands carrés de, oui. de, de, de bitume, ouais. euh, effectivement. Euh... Oui, euh, oui, ça, oui. Ça, ça a du sens de se dire de toute façon on ne pourra pas faire pire entre guillemets que ça. Que ça quoi. Mais c'est à penser et ça a été bien pensé dans les projets qu'on a amenés, en tout cas pas, je dis ça parce qu'en plus c'est pas nous directement hein. c'est mm. par exemple le paysagiste, il a pas mal travaillé là-dessus sur le rapport à la nature où il y a une partie qui est plus prairie, il y a une partie qui est un peu plus forêt, il y a une partie mm. qui est plus... Euh, enfin, bah, jardin, euh, suspendu, des mmh. choses comme ça. Donc même le rapport à la nature, il n'est pas juste la nature, euh, c'est tout. C'est l'ensemble des éléments euh, qui font qu'ils ont une, une interaction avec un, un aspect euh, naturel. Pourquoi Parce qu'en fait, on est quand même en ville. Que le rapport à la nature il est quasi inexistant quand on est vraiment au cœur de la ville, euh, il faut toujours aller ailleurs. Que tous les enfants n'ont pas forcément la capacité d'aller ailleurs et que le rapport quotidien euh, à la nature a été euh, démontré comme extrêmement euh, positif sur les aspects euh, psychologiques en particulier, euh, sur le rapport qu'on a au, à la nature, quoi, le lien qu'on a à l'aspect naturel, euh, et aussi à ce qu'on va en faire plus tard. C'est-à-dire que plus on a été en contact jeune avec la nature, plus entre guillemets, on sait l'apprécier, on, on se sent lié à elle, plus euh, quand on est adulte, eh bien, euh, on, on a une, at une attention particulière à la nature. Mmh. Euh, sauf que de génération en génération, du fait aussi de l'urbanisme, de vivre en, au cœur des villes où il n'y a plus de rapport direct au vivant, eh ben, on a coupé ce lien. Ce qui fait qu'on peut facilement aujourd'hui avoir un enfant qui ne se sent pas euh, euh, dans la nature, qui ouais, ne se sent pas en lien directement avec la nature. Quand tu parles de nature, tu parles du vivant non humain, quoi Oui. C'est... D'accord. Tout, Tout à fait. fait. Donc, ça oui. peut être... Euh, après, c'est les arbres, c'est la terre, mm. c'est euh, les insectes, c'est euh, les animaux, euh, etc. etc. Mm. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va reproduire une forêt. Et la réalité, c'est que le mieux, ça reste d'aller en forêt, ça reste d'aller dans la, la vraie nature. Mm. Euh, mais amener des aspects végétaux, et sur lesquels, végétaux de, de nature, du euh, vivant, au, au sein des, des cours, ça permet d'avoir un rapport quotidien. Et en plus, euh, de pouvoir avoir une base euh, aussi éducative. Mmh. Il n'y a pas mieux pour euh, faire de la bio euh, que d'étudier les, euh, les, les, les éléments liés aux végétaux. Il mmh. n'y a pas mieux que euh, pour avoir un rapport au temps, au rapport aux saisons, que de voir son, une évolution de sa cour au fil des saisons. -dire, ça paraît bête, mais quand on n'a pas d'arbres, quand on n'a pas de terre, quand on n'a eh ben, rien. Mmh. On n'a pas de petits oiseaux, on n'a pas de... On ne voit pas le fleurissement, on ne voit pas l'automne. Donc là, on voit littéralement les saisons se faire via les aspects liés à la nature, parce que la nature est reliée aux saisons. Donc voilà. Et ça, multiplié par 12 000 trucs, le fait de pouvoir faire l'école dehors. Donc l'école du dehors, c'est un truc génial, etc. Là, ce n'est pas exactement ça, dans le sens où on ne va pas non plus en pleine forêt, etc. Par contre, on se donne la possibilité, quelques fois par an, quand il fait beau, par exemple, et encore, on peut même mettre des abris, etc., et bah d'aller de, de, dans la cour pour faire cours. Mmh. Donc on fait des gradins, on fait des choses comme ça. Donc, dans la cour qu'on a fait, on a fait la capacité à une, une, une, une, un enseignant d'aller mmh. avec ses élèves dehors pour faire un cours. Mmh. Et donc ça, c'est quand même aussi euh, vache, vachement intéressant. Carrément. Le fait de ne pas être entre quatre murs, le fait d'être à l'air libre, le fait de pouvoir parler d'un truc qu'on a devant soi, mmh. c'est quand même quand on, on parle voilà, d'étudier l'eau, la terre, les, les, les insectes, etc. C'est génial d'être dehors. Quoi, mmh. Et la dynamique, en plus, n'est pas la même. Voilà, le bruit n'est pas le même non plus. Enfin, donc ça, c'est un truc aussi intéressant, pouvoir faire cours dehors. La plupart des enseignants en particulier en parlent, euh, comme ils parlent aussi le fait de pouvoir faire des activités liées au potager, ou euh, voilà, faire un petit jardin. Ça, c'est aussi un élément euh, souvent qui nous est retourné des, des profs. Quoi. Ils sont pas mal centrés euh, là-dessus. C'est normal, c'est l'aspect pédagogique, on va ouais. dire. Euh, utiliser la, la cour comme un, un support pédagogique. Ok. Et euh, du coup, d'avoir vécu euh, ce projet-là et de continuer de le vivre, est-ce que ça t'a rappelé, des, euh, toi, des souvenirs de, de ton enfance, en fait, et mmh. de ton rapport avec les cours de récréation Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis « putain, ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais quand j'étais gamin… Euh, » euh, Enfin, voilà, euh, est-ce que tu as eu des moments comme ça, de, des flashbacks euh... Alors, le grand classique, quand même, quand je parle de ce projet-là, ouais. c'est que les plus anciens disent « mais en fait… » Euh, la cour que vous voulez faire, c'est la cour qu'on avait, quoi. Mmh. Alors, ce qui est vrai et pas vrai, dans le sens où, honnêtement, si vous voyez vraiment la tête des cours qu'on fait. Il se quand même, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais gamin. Ouais. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on était gamin, et moi je l'ai vécu, euh, quand, parce que j'étais à la campagne aussi, parce que ce n'était pas forcément le cas en ville. Hein, J'ai des personnes en ville assez âgées qui m'ont dit ah, « ben Nous, il y avait déjà euh, des sols minéraux, minéralisés, euh, imperméables, etc. » Mais à la campagne, oui, c'était le, le sol, c'était au mieux des graviers, euh, de la terre. On avait des pommes de pin, on se jetait les pommes de pin, on faisait des trous dans le, dans le sol pour jouer aux billes, on faisait des parcours de billes, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est un parcours de vie, ça paraît bête, mais c'est du, ouais, du bitume, c'est de noire. Donc on n'a on même pas de rapport direct, on n'a pas les mains sales, on n'a pas, on, on pas les végétaux, on n'a pas euh, les feuilles qui tombent, ou très peu, ou alors ils sont vite ramassés, mais en tout cas ils ne se dégradent pas au sol. Donc en fait, ouais, c'est sûr qu'enfant j'avais un, un rapport à la cour qui était... Euh, alors il n'y avait pas grand chose pour autant, il n'y avait pas forcément d'infrastructures ou de, de choses euh, très stimulantes, mais par contre, le rapport à la nature était beaucoup plus présent. Il y avait des, des arbres partout autour et le sol était complètement déminéralisé, quoi. Enfin, ouais. euh, donc, euh, enfin du vrai sol, quoi, en fait. pas d'être ouais, dans un tupperware, quoi. C'est ça, mmh. c'est ça. Donc, euh, donc ça, c'était euh, pas mal. Et après, comme bon nombre d'orientations politiques actuelles, on en revient, en fait, un peu à la base. Que ça soit sur la mobilité euh, liée au vélo et la marche à pied, que ça soit lié à l'alimentation, avoir une alimentation un peu plus structurée, un peu plus liée aux végétaux, à des produits avec moins de, de produits chimiques. Enfin voilà, il y a bon nombre de sujets aujourd'hui qui, on se dit en fait, mais les, les anciens, euh, on date plus de 60 ans, ils disent « En fait, c'est comme ça que ça se passait quand j'étais gamin. Mmh. » euh, Le fait d'avoir des trucs réutilisables, euh, tout ça, c'est ce qui se passait quand ils étaient gamins. Et en fait, le bon sens fait qu'aujourd'hui, on se dit bah, c'était peut-être une bonne idée de garder euh, ce qu'il qu y avait avant. En fait. On est passé par une phase qui était un peu euh, absurde, euh, de se déconnecter de la nature, euh, de produire des trucs pour les jeter, euh, de utiliser la voiture pour euh, tout et rien. Euh, voilà. Donc, on est revenu de ça et les cours en font partie. On, on repart sur des, des cours un peu à l'ancienne. Mais avant, quand même, ça a toujours été un endroit où on a, le principal élément, c'était de surveiller les enfants. Et, euh, et de un petit peu leur permettre de respirer pour mettre, être encore plus concentrés pour mmh. les cours. Donc voilà, il oui. n'y avait pas vraiment d'aspect pédagogique sur les oui, enfants. Oui. C'était de la surveillance et juste de faire prendre un peu d'air aux, aux enfants oui. euh, pendant les, les, les temps de pause. Hein. Mais le fameux, pas euh, le fameux mythe hygiéniste de ouais. l'aération ouais. euh, de ouais. l'enfant, <rire> voilà, euh, etc. C'est ouais. ça. C'était pour qu'ils soient ouais. juste plus concentrés euh, après. Mais il n'y avait pas de vertu pédagogique propre à la cour en soi. Alors que ben, vous, vous y avez réfléchi et vous en avez identifié, j'imagine, est-ce que le, euh, tu pourrais parler un peu, ouais, de euh, qu'est-ce qu'on qu qu apprend pendant la récréation, en fait mmh. euh, Déjà, je voulais te poser la question, à, à ton avis, avec le regard que tu as maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de temps libre dans la journée des enfants, euh, qui se fait généralement, du coup, dans la cour de récréation ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui se joue sur ce temps libre dans la cour Qu'est-ce qu'on apprend quand on est dans la cour Pourquoi c'est important ou pourquoi ça ne l'est pas ouais. forcément quoi. Euh, Alors ça, c'est pas forcément une question que je me suis déjà posée parce que nous, on arrive et que le temps scolaire, euh, on n'a a aucun levier. Bah, on a des leviers sur le temps extrascolaire, sur l'animation, etc. C'est pour ça d'ailleurs que nous, il y a aussi des animatrices animateurs sur les temps avant l'école et après l'école. Mais sur le temps scolaire, euh, littéralement, c'est voilà, le ministère qui en pas décide. C'est euh, pas du tout... Euh, c'est ça. Mmh. Mais après, euh, la, la réflexion, euh, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils passent aujourd'hui assez de temps dans la cour pour pouvoir se préoccuper de ce qu'ils en font. Il euh, y a du temps quand même dans la cour d'école. Euh, et c'est dommage de ne pas en profiter pour tout simplement qu'ils se sentent mieux en fait, à l'école, parce qu'on est quand même, on fait partie des pays où les enfants se sentent le moins bien à l'école et que faut quand même se poser la question de savoir est-ce que la cour, il contribue à sa manière, entre autres, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi ce qui se passe dans l'école, mais en dehors de l'école, est-ce que les gens, les enfants, ils sont bien dans cette cour J'ai un doute, euh, j'ai un doute même, euh, moi, euh, ma grande fille, euh, elle, euh, le, la récréation, c'est pas forcément un moment où elle aime bien, parce qu'elle ouais. s'ennuie, parce qu'elle sait pas quoi faire, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'interaction avec les autres élèves, parce que voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de toujours bien, mais c'est justement pour ça qu'il faut investir euh, sur la cour. Après, ils y développent plein de trucs qu'ils ne développent pas ailleurs. Dire que c'est quand même un bon moyen d'être dehors. Mmh. Ça paraît bête, mais les enfants, une fois qu'ils sont repartis à la maison, combien vont rester toute la journée à la maison Et ce qui veut dire aussi que quand il n'y a pas école, ils restent à la maison. Ils restent, ben, on le sait, de plus en plus devant les écrans. Euh, voilà. Euh, donc, ce qui ne favorise pas forcément euh, bien le développement euh, de l'enfant sur l'ensemble des, des facettes, on va dire. Euh, donc le fait d'être dehors, déjà, c'est littéralement quelque chose de, de, de positif. Ensuite, ça dépend de ce qu'on y fait. Donc là, il y a les conflits qui peuvent être, euh, exister aussi dans la cour d'école. Et c'est pour ça que nous, de par la structuration de la cour, on va essayer de faire en sorte de diminuer les conflits. De faire, par exemple, sur l'une des cours, euh, ils ont remarqué que pendant la période transitoire où on a mis des installations, bah, les filles les grandes filles en particulier qui avaient pour tendance de rester carrément dans l'école, elles ne voulaient même pas aller dans la cour, ah ouais, et ben elles sont descendues pour profiter de la cour. Donc okay. ça, c'est un truc magique, enfin, c'est le truc qu'on se dit « ouais, en fait, on a réussi ». C'est-à-dire qu'au lieu de rester à l'intérieur alors qu'elles y passent déjà toute leur journée, là, au moins, ce moment-là, elles vont prendre l'air, elles vont pouvoir euh, faire vivre un peu leur corps, marcher, euh, courir, euh, sauter, euh, discuter en plein air, euh, se cacher, se mettre dans un coin, voilà, mmh. et pas être à l'intérieur. Euh, donc, savoir s'ils y passent trop de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, le temps qu'ils y passent, il n'est pas vraiment mis à, à, à, au profit du développement de l'enfant. Donc, mmh. c'est déjà ça, moi. Je me dis déjà, le premier truc, c'est de se dire que tout ce temps-là, qu'ils y fassent un truc qui répond à leurs besoins fondamentaux, qui s'y éclate, en fait, tout simplement aussi, parce que bah, derrière, l'école, voilà, il y a des normes, il y a des règles, il y a une, une, une hiérarchie du, du professeur par rapport à l'enfant, les interactions sociales entre enfants, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit se taire, on, enfin voilà. Mm. Il y a quand même plein de trucs qui sont faits que c'est pas forcément euh, extrêmement... Euh, on ne développe pas toutes les compétences au sein de, de la classe. On en développe plein, mais il y a plein d'autres compétences qu'on développe pas. Mm. Et le rapport au corps, mais pas que. Le rapport social, il se joue aussi beaucoup, beaucoup dans la cour d'école et pas forcément dans l'école. Ouais. Ouais, Du coup tu parlais de, de ta fille, là, elle a quel âge Alors du coup elle a 4 ans et demi. 4 ans euh, et demi ouais, C'est ta ça. grande. <rire> <rire> elle n'est pas si grande que ça. Oui, oui, oui c'est ma grande mais qui est pas si ouais. grande que ça. Mais euh, elle te rapporte qu'elle euh, a oui. du mal à trouver sa place euh, dans ouais. la cour d'école. Ouais hein. c'est pas forcément évident. Bon après c'est normal aussi parce que c'est le fait d'être... En collectivité, le fait d'avoir plusieurs niveaux d'âge, le fait aussi qu'il y a un brassage social qui n'est pas forcément dans la vie de, de chacun, enfin voilà, c'est tant mieux. Et elle rencontre des enfants aussi qui parlent pas forcément français, des enfants plus grands, des garçons alors qu'ils jouent plutôt d'habitude avec des filles, enfin plein de trucs comme ça. Mais par contre, c'est sûr que les cours ne favorisent pas forcément l'imagination et enfin voilà, tout ce que j'ai parlé juste avant. Et je pense que ça contribue au fait qu'elle n'aime pas beaucoup être. En, en récré. D'accord. <rire> bah oui, oui, euh, j'imagine bien euh, et euh, dans son école à elle, ouais. elle est comment la cour de récré du coup ouais, Elle n'est pas géniale, géniale, il y a quelques structures, de bon, toute façon c'est du huit au sol, euh, mmh. les cours de maternelle d'une manière générale sont meilleurs que les cours d'élémentaire. Okay. Euh, sur Clermont-Ferrand, la plupart des cours maternelles, honnêtement, il y a quelques trucs à revoir. Mais c'est surtout l'élémentaire où là c'est vraiment typique, il n'y a rien. Mmh. Les maternelles quand même, historiquement en tout cas sur Clermont, il y a toujours des structures de jeu. Par contre les structures de jeu, bon, des fois elles sont un peu vieillissantes, elles sont toujours un peu stéréotypées dans le sens où on ne peut y faire que certains trucs et mmh. pas d'autres, voire même il y a des règles qui se rajoutent dessus. C'est un mmh. toboggan, on le monte pas, mais on le descend. Oui, euh, les on peut pas se Voilà, c'est ça. On rajoute de... des règles ouais. qui font que c'est encore moins marrant quand même et encore moins stimulant pour l'enfant que ce que ça devrait être. Mmh. Voilà, passons. Euh, et donc, du coup, euh, la maternelle, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, mais donc il y a deux, trois euh, structures. Structures qui ne sont pas toujours d'ailleurs accessibles, parce que ça paraît bête, mais les normes qui font qu'une euh, structure accessible qu'à partir de, euh, je sais pas moi, de quatre ans, euh, et bah, tous les enfants qui ont moins de 4 ans, mais qui sont quand même scolarisés, ne peuvent pas y accéder. Donc, on est obligé de bloquer l'accès en fait, oui. pour des raisons réglementaires. Donc Ça aussi, c'est le genre de truc que, des fois, c'est un peu dur à comprendre. Alors même que derrière, euh, l'enfant sorti de l'école va aller dans des parcs de jeux, où là il va faire des trucs qui sont dix fois de son âge, il n'y a pas de tout... <rire> souci. Okay, dans le sens où c'est la responsabilité des parents, ouais. on le comprend. Mais en réalité, bah, l'aspect normatif de dire un, une structure avant 4 ans est inaccessible, il bah, y a plein d'enfants de 3 ans qui pourraient y jouer sans prendre de risques particuliers, où certains peuvent et d'autres non. Voilà. Mm. En tout cas, ce n'est pas rendre compte de l'individualité de chacun et du fait qu'on est plus ou moins mature euh, du développement. Euh, physique par exemple, enfin psychomoteur, mm. pour pouvoir y jouer quoi. Et ça, Donc, ça existe dans des cours d'école ouais. aujourd'hui bah la cour d'école de, de ma fille, de... ils ouais. il bloquent en fait l'accès au jeu. Donc as une maîtresse qui ils comme des... la, la guichetière à Disneyland là Non, ils mettent, ils mettent euh, en fait des, des plots ouais. euh, à l'entrée et alors, de ma connaissance, après c'est peut-être pas exactement ça, mais une partie de l'année, euh, une partie des enfants n'ont pas l'âge par principe, parce que quand ils sont, du moment où ils sont scolarisés en fait, euh, c'est pas encore un âge qui correspond aux structures. Donc il faut mmh. attendre une partie de l'année où là, à la fin, euh, enfin, en tout cas une partie, à un moment dans l'année, mmh. ils enlèvent plots et tout le monde peut y accéder. D'accord, donc c'est 4... pire que ça. C'est-à-dire que le jeu est dans la cour <rire> et on a le droit de le regarder pendant ça. une partie de l'année. Et ça. le jour où les enseignants oui. décident que bon c'est bon, tout le monde a l'âge oui. requis, etc. Oui. Là, euh, allez-y, oui. jetez-vous dessus. Quoi. De ce que j'en sais, c'est comme ça que c'est structuré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas un accès euh, et pas un accès constant au jeu ouais. qui a vraiment des plots devant, ça, je, je, je l'ai vu. Après, c'est leur rôle, les enseignants, parce qu'il y a des règles, elles sont appliquées, voilà. Oui, évidemment, c'est euh, plus lié, la question euh, de dommage qui a pris principe. la décision de mettre ce jeu -là dans cette cour-là. Oui, quoi. mais après, c'est hum. l'aspect juridique, en fait. C'est, à un moment, on a acheté un jeu qui est de tel âge à tel âge, euh, ça loupera, enfin, tout le monde sait qu'en plus, l'âge de scolarité, euh, la scolarisation... Euh, a évolué, mmh. enfin euh, maintenant même on est obligé de, de scolariser son, son enfant à, à l'école à partir de, de 3 ans donc euh, même l'âge des enfants dans les, en maternelle a évolué, enfin là il s'est mmh. rajeuni en fait entre guillemets les enfants passent plus de temps à l'école plus jeunes euh, donc euh, voilà, c'est l'histoire qui fait ça quoi après bon. Ok C'est de l'anecdote hein. Oui oui bah oui <rire> Mais du coup euh, ça fait pas très longtemps qu que ta fille est scolarisée euh, mmh. j'imagine euh, euh, Est-ce que tu es content de ce qu'elle vit à l'école pour l'instant euh, Comment ouais. ça va d'une manière générale Ouais, pour l'instant elle est très contente euh, d'aller à l'école, tous les jours elle nous dit qu'elle est super euh, contente. Après euh, bon, mais comme tous les parents, on sait pas forcément tout ce qu'elle y fait, on est toujours curieux de savoir les activités ou quoi. Après là c'est l'école maternelle, donc ça reste soft en termes de mmh. cadrage, en termes d'activités structurées, etc. C'est quand même un peu. Euh, voilà. Il y a, est il y a cru, le jeu. encore très normatif. Ouais, ouais. Même. Et le jeu est encore vachement présent. Donc, moi, j'aime bien. Enfin, voilà. Pour moi, mm. le jeu est, est très important pour la structuration de l'enfant, pour son développement, et voilà. Puis, pour qu'il ait envie d'aller à l'école. C'est quand même l'erreur fondamentale du, du système scolaire, je pense, actuel. C'est qu'on amène quand même les enfants à la fin à ne pas vouloir apprendre. Mm. Et ça, c'est quand même euh, dur à comprendre. En tout cas, c'est difficile pour une société de se dire que les enfants, certains enfants en tout cas, pour mille raisons, c'est pas lié toujours à l'éducation nationale ou quoi mais ont des fois la, la boule au ventre d'aller à l'école. Et que d'autres euh, pays se débrouillent plutôt bien et où les enfants sont contents d'aller à l'école. Moi j'aimerais bien qu'à la fin on, on arrive là-dessus. Moi j'ai la chance personnellement que pour l'instant c'est ça pour ma fille mais il n'y a rien qui me dit qu'un jour elle n'aura pas une phobie scolaire ou quelque chose dans ce sens qu'il faille qu'on fasse l'école à la maison, qu'on la rapatrie ou quoi, ce qui peut arriver, euh, voilà, une, une des raisons importante des parents qui font l'école à la maison, c'est des fois des problèmes de l'enfant qui, qui qui se sent pas bien. Mm. Pour mille raisons, des fois du harcèlement, mais pas que, qui est, qui est, pas, qui est, qui est considéré comme pas adapté au, au système scolaire ouais. et, et l'aspect normatif qui, qui est lié au système scolaire. Mm. Donc soit on est dans la boîte, soit on est dans les normes, soit si on est un peu à côté, bah, des fois on peut mal le vivre en tant qu'enfant. Mm. Et toi, pour l'instant, en tout cas, tant qu'il n'y a pas une raison euh, de l'envisager, euh, T'envisages pas de non. mettre ta fille dans un, sur un parcours d'école privée, alternative, etc. Pour, tu tentes euh, la voie euh, Pour l'instant, oui. après, il n'y a rien euh... qui m'embêterait. Enfin, si, il y a des trucs quand même qui m'embêteraient à l'enlever. C'est quand même que, euh, qu'on le veuille ou non, je, je suis élu de la République, que euh, je suis porteur de valeurs qui vaillent. Enfin, je souhaiterais que tout le monde ait accès à la même école et que j'aime pas les écoles à plusieurs vitesses. Donc je peux comprendre qu'il y a certaines écoles où c'est mieux, je peux comprendre qu'il y a certaines écoles où les enfants se développent mieux, mais moi, je me sentirais bien mal à l'aise de dire, voilà, je suis pour une meilleure école pour tout le monde et de mettre mon enfant dans une structure privée, euh, de, des fois à but lucratif, ou en tout cas avec un accès qui est relativement cher, mmh. euh, pour le bien-être seulement de mon enfant, il y a un truc contradictoire. Voilà. Moi, je veux changer le système, je ne veux pas changer juste mon enfant. Oui. <rire> Donc voilà. Mais je ne dis pas, ça peut, euh, je veux dire, euh, des gens de, de gauche justement qui portent l'universalisme, etc., l'accès à, à, à l'école pour tous, à un niveau pour tous, diminuer les inégalités sociales, etc., amènent des fois tout simplement leurs enfants à, à aller à l'école privée parce que personnellement, ils vivent mal le fait que leur enfant euh, Soit, voilà, soit pas bien à l'école, mmh. ou n'évolue pas assez vite selon eux, ou, ou voilà, pour mille raisons bonnes ou mauvaises du coup. Euh, mais pour l'instant, non. Enfin, moi, ouais. j'aime pas cet aspect... Euh... Ouais, pour dire les choses clairement, toi, tu trouves paradoxal, en fait, qu'on puisse euh, être euh, de gauche et mettre son enfant euh, dans une école privée, quoi Oui, je trouve ouais. qu'en fait, il y a une problématique. Mais ça, comment dire, c'est pas un jugement de valeur, mmh. c'est un problème de... de, de voilà. Donc, on peut s'en sortir à la fin en disant « oui, mais en fait, à la fin, ça reste mon enfant, ça reste ma famille, c'est important, etc. » D'un point de vue individuel, ça se comprend tout à fait. Après, d'un point de vue collectif, du coup, euh, ouais, c'est antinomique. Il faut transformer l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, enfin, dans sa structure. C'est-à-dire partout en France, c'est les mêmes programmes, c'est à peu près les mêmes manières de faire. Et le fait de faire un système parallèle, c'est bien pour les enfants qui y sont, ça, c'est sûr, et je pense que ça correspond... Enfin, euh, voilà, dans l'idée que j'ai, euh, pour un certain nombre d'enfants, ça correspond mieux, ils y seront mieux que dans l'éducation nationale telle qu'elle est. Par contre, il y a un moment, euh, politiquement, quand on veut changer un système, c'est pas mmh. se mettre en dehors du système, mmh. c'est être dans le système pour le transformer. Ouais. Au même titre que je fais pas partie aujourd'hui d'associations pour, pour, pour aller faire pression sur les politiques, je suis dans les politiques pour faire pression en interne. Mmh. Et, et, et ça, multiplié par euh, 12 000 trucs. Donc, ouais. Je comprends et j'ai aucun euh, euh, jugement moral sur les gens qui mettent leurs enfants dans le privé, mais moi, à titre personnel, je trouvais ça un peu incohérent. C'est comme si je travaillais chez Total et qu'en même temps j'étais écologiste. Quoi. Il y a un moment où euh, j'aurais tout intérêt personnellement à travailler chez Total parce que j'aurais euh, pas un petit appartement mais une grande maison, parce que <rire> je pourrais voyager partout dans le monde, parce que peut-être mmh. mes enfants seraient plus heureux grâce à ça, etc. Ouais mais à la fin, enfin, juste euh, voilà, il faut vivre ouais, avec soi-même, se regarder dans choix, le miroir. <rire> Alors, une fois qu'on a identifié euh, tous ces enjeux euh, autour de la vie dans l'école pour les enfants et des cours d'école, etc., euh, vous, vous avez ce projet de commencer à rénover les cours d'école. C'est quoi votre objectif euh, du coup, euh, à terme Comment tu vois la finalité de ce projet Et c'est ouais. quoi les moyens là, que vous engagez euh, pour aller là-dessus alors, ça, c'est un truc, euh, c'est une, <rire> une question intéressante. <rire> parce qu'en fait, euh, on, peut, on peut tout faire et. Comment dire On peut porter l'idée et, et faire de la com sur on refait les cours d'école. Euh, par contre, ça ne va pas être pareil si euh, le levier politique c'est on met euh, 30 000 euros par an et on fait une cour d'école. Où est-ce qu'on met plusieurs millions et on en fait 20 ou 30 mmh. euh, Ça, on le voit vraiment dans tous les projets en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des villes qui investissent énormément sur la rénovation et sur la réflexion des cours d'école, et d'autres où, en fait, ça reste quand même euh, un peu de la com ou du vernis. Nous, euh, on investit quand même pas mal, dans le sens où euh, on, va, on a pour objectif, alors sur Clermont-Ferrand, il y a plus de 60, euh, je crois qu'on est à 63 cours d'école. 63 cours d'école et on s'est fixé d'en refaire une vingtaine pendant le mandat. Et en fait, alors ça c'était l'objectif de base et l'objectif au final, suite aux expérimentations, aux deux premières cours qu'on qu a réalisé, euh, c'est de faire une vingtaine de cours complètes euh, où on met environ 200, 000 euros euh, par cours et une dizaine de cours un peu plus légères dans le sens où ça répondrait à une partie des objectifs mais pas forcément tous. Pourquoi Parce que cette année, on a travaillé donc sur quatre cours, quatre cours dans deux groupes scolaires. Donc en fait, euh, deux groupes scolaires où on a fait les projets en co-construction, euh, les plans, etc., on a travaillé avec le designer. L'une a été réalisée et malheureusement, l'autre n'a pas encore été réalisée pour des raisons que, qui, au départ, nous ont échappé, mais qui nous ont vite rattrapé, c'est l'aspect euh, archéologique. En ouais. fait, sur clermont ferrand bon nombre d'endroits où on creuse, ont euh, en dessous euh, des éléments archéo qui intéressent euh, le monde de la culture, enfin la DRAC, euh, la direction euh, régionale euh, des affaires culturelles. Euh, à juste titre, euh, là sur l'une des cours, on est sur des, des, ans, des anciens euh, vestiges euh, qui ont une certaine valeur euh, culturelle. Et donc ça bloque entre guillemets le chantier et on ne peut pas refaire une cour euh, réellement en, en cassant le bitume si, euh, si on ne laisse pas un temps pour l'archéologie de faire des foules préventives. Et ensuite, euh, peut-être même des fouilles complètes euh, de la cour. Donc pour éviter qu'il y ait trop de blocages et qu'au final on n'arrive pas à 20 cours, on part sur 20 cours complètes et en parallèle une dizaine de cours qui seront un peu plus légères sur la manière de faire. Et on va prendre appui sur une, une expérimentation qui a eu lieu en parallèle de ce projet municipal qui a été portée par une association qui s'appelle Nogozone et un animateur, un responsable d'accueil et loisirs, donc périscolaire, qui ont tout simplement décidé d'enlever le bitume d'une partie de la cour 100 m2, ce qui n'est pas énorme c'est une petite partie de construire des structures en bois euh, de manière purement artisanale associative et ensuite euh, d'y mettre des copeaux de bois. Donc en fait, ça répond à une partie des, des enjeux. Donc ça enlève un petit peu de bitume, ça met des structures où on peut y jouer dessus et euh, ça met des copeaux de bois où pareil, on peut sauter dedans, euh, s'amuser et amener un petit peu de, de, de nature. Néanmoins, il n'y a pas eu de plantation d'arbres, c'est qu'une partie euh, réduite de la cour. Il n'y a pas eu forcément une idée de l'ensemble des usages de tout le reste de la cour. Voilà, c'est relativement restreint. Mais euh, ça nous permettrait de faire profiter un peu de changement dans les cours à beaucoup plus d'enfants à une majorité d'ailleurs de groupes scolaires clermontois sur le mandat, et ensuite à se concentrer à des rénovations complètes et intensives sur une vingtaine de cours, et le prochain mandat, on fera une, une autre vingtaine de cours, etc. etc. Donc voilà, histoire de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de faire en sorte que ça profite au maximum d'enfants, parce que c'est bête, mais forcément tous les parents de Clermont-Ferrand veulent que leur tour ah oui. d'école, en tout cas celle de leurs enfants, puissent en profiter, donc on ne peut pas. Euh, C'est n'est pas possible, on, on met déjà un budget qui est relativement conséquent, quasiment de 7 millions d'euros au total euh, sur le projet, euh, et donc on va essayer un petit peu de, de faire un, deux projets euh, parallèles, un projet conséquent et un projet qui l'est euh, un, un petit peu moins. Ok, euh, on arrive au bout du temps euh, qu'on s'est donné euh, pour cette discussion, euh, je te pose une question qu on aime, bien, euh, poser, euh, que moi, aime bien poser, enfin que moi j'aime bien poser aux gens. Euh, que ce soit dans ton choix de faire euh, des études de, de psychologie ou aujourd'hui dans ton engagement euh, militant, associatif, etc., tu as ce truc de t'engager pour les autres, en fait, euh, qu'on partage, euh, qu'on est plein à partager euh, plein de gens. Euh, Est-ce que euh, ça remonte à quelque chose que, de précis que tu aurais identifié, à un souvenir, à à une rencontre, euh, à quelque chose comme ça, ou euh, c'est vague Alors, fondamentalement, <rire> je pense que c'est quand même euh, lié à, à ma culture euh, euh, catho. Culture ouais. catho de gauche, moi de gauche, euh, mon, mon éducation pas de gauche. <rire> mais euh, l'aspect euh, catho, en fait, a joué pas mal. Et ça paraît bête, mais dans les structures politiques, Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes, dont chez les écologistes, euh, qui, sont, euh, qui ont une histoire euh, liée au scoutisme ou liée à une éducation euh, catho de gauche euh, qui fait que le rapport à l'autre, le rapport à la fraternité et, et, et à, à l'égalité en fait, pure et, et, et simple en fait, des êtres humains les uns par rapport aux autres, voire même ensuite euh, aux autres euh, animaux, enfin, euh, animaux non, non humains, euh, joue un rôle, en fait, euh, je pense, au fond. Même si ensuite, bien sûr, euh, moi, je ne suis plus du tout euh, dans l'aspect, ou euh, enfin, beaucoup moins, en tout cas, dans l'aspect religieux, etc. Mais il y a quand même des valeurs euh, dans le catholicisme qui, pour certains, euh, a, a les ont amenés vers le rapport à la nature, en fait. Euh, et moi, j'en fais partie, ou le rapport aussi à l'engagement collectif. Euh, voilà, enfin, bon nombre de, de, de, de traditions... Euh, euh, sont liés à, à, à ça. Enfin, chez les, les jeunes cathos, il y a eu des, des mouvements populaires, euh, même d'éducation populaire, liés euh, chez les cathos mais les protestants, etc., etc. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui se retrouvent euh, à des responsabilités collectives euh, historiquement, Jospin, Rocard et plein d'autres en fait, euh, parce qu'on a une idée du collectif, euh, en particulier chez les scouts, euh, etc. qui, qui, voilà, qui, qui se développe dès l'enfance et comporte euh, toute sa vie. Et les valeurs dans un certain nombre de, euh, de choses de ce type-là, euh, voilà, on, on les part... je pense que c'est lié. Bien sûr, euh, voilà, chacun est, est différent. Mais moi, à titre purement personnel, euh, je suis certain que c'est lié, euh, lié à ça. À tes racines euh, chrétiennes, euh, catholiques. Euh... Exactement. Tu as fait du scoutisme, toi Non, je n'ai pas fait de non. scoutisme. J'en parlais encore à Noël avec ouais. mes frères. Et... Avec et on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas fait. <rire> D'accord. On aurait pu en faire, ouais. mais... Euh... Vous aviez le profil, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. exactement Mais non, on n'a pas fait. Mais finalement, j'aurais bien voulu en, en faire. Mais en tout cas, bah, chez les copains écolo, par exemple, il y en a un certain nombre, quand même, qui viennent du scoutisme, euh, mmh. qui ont une, un moment eu un lien avec ça. Donc pas que, bien sûr, parce qu'on est vraiment très diversifié en particulier chez les Verts, parce que même d'un point de vue... Euh, voilà on, on a franchi totalement après les normes liées à la religion, etc. Mais il y a un truc quand même y a l'humanité et à l'égalité qui vient un petit peu de ça. Aussi étonnamment que ça puisse paraître dans un parti écologiste post-68 art. Voilà, où vraiment là, d'un point de vue social, ou sociétal en tout cas, on n'est plus du tout, du tout, du tout dans le, la norme mmh. catho-traditionnelle. Ouais. <rire> <rire> voilà. Okay. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter. Merci à toi. C'est toujours bizarre la fin de ces trucs-là. On au revoir <rire> ». Trop cool.